Petit changement, il faut que je change. Bienvenue tout le monde. Bienvenue juste... à tous les gars. Bienvenue à le la monde, chaîne bienvenue S. les, les Un petit réglage bon, à faire, contre, les gars. Luthor, euh, Luthor, je suis pas d'accord. Hein. Comment ça, t'es ouverte, et tout, vert, tout blanc, Attends, mais ça Voilà. Oh. C'est à cause de c'est à cause de les gars. Bon, bienvenue les gars sur la chaîne de L'AS Monaco. Mardi bienvenue débat. à tous les gars. Mardi débat, c'est tous les mardis de 19h à 20h30. Je suis comme d'habitude, accompagné de mon ami Dekun. Comment ça va, Imad ça va super bien et toi ça, ça va, va les gars super content d'être là comme d'habitude bienvenue à tous encore une fois ouais on a des, on a des bons invités je te je te, je te, te l'honneur de les présenter pendant ce temps là je fais mes est-ce est-ce qu'il faut les présenter bah il y a Rezia et Mino hein, les deux joueurs euh, FIFA de la S Monaco euh, qui ont rejoint le club il euh, y a maintenant euh, un mois deux mois hein. du coup, euh, je vous laisse les gars hein. Mino, bienvenue. Salut les gars, salut à tous. Ben, moi, c'est Mino. Je viens de signer à l'ES Monaco euh, exactement le 8 septembre. Donc, il y a un mois et 11 jours. <rire> voilà, pour vous donner la date précise. Euh, ben, J'espère qu'avec l'ES Monaco, on va gagner des titres. Euh, J'espère qu'on va, qu va faire de gros tournois euh, avec, euh, avec Florian, euh, avec Imad aussi euh, le coach. Et puis, euh, ben, moi, franchement, j'ai hâte de commencer euh, ben, les tournois. Et pour l'instant, ben, on s'entraîne à fond avec Flo. On essaye de s'entraîner en 2v2, aussi en 1v1 et euh, bah, franchement très content d'avoir rejoint le projet et vraiment au top du top à mon tour bon salut les gars du coup c'est Rézia. j'ai rejoint AS Monaco en même temps que Mino on dirait voilà, euh, voilà, on, je... on dirait un site de rencontre salut ouais, euh, j'aime <rire> le j'aime pas... pas... le Nutella et le football <rire> <rire> c'est pour genre... ça je vais pas répéter ce qu'a dit Mino mais voilà je suis très content euh, d'être retourné à l'AS Monaco donc euh... donc voilà Alors, on a on a deux, aussi, deux deux gros cracks hein. hier on a reçu le crack de eFootball hein notre ami et votre ami Ousma hein. et là on a les deux cracks de Fifa, franchement Imad on a un roadster incroyable à Monaco, enfin deux roadsters ouais, je... ouais franchement que ce soit le football avec Walid ou sur Fifa avec Mino Redzia, moi je suis comblé, j'ai trop hâte que la saison compétitive, que les tournois puissent commencer, et... bah, c'est un grand kiff de les avoir, hein. ouais. des cracks et aujourd'hui bah justement avec le roadster Fifa on va, là on va un peu on peut disséquer l'actu FIFA, on va aussi donner notre avis, notre expertise, entre guillemets, notre, expertise notre analyse sur le jeu, et, euh, et j'ai hâte d'y être. Super. Du coup, les amis, il y en a qui m'ont demandé sur Twitter, eh, est-ce que ça sera toujours des invités de l'AS Monaco Non, mais quand on a des, des, des mecs comme ça chez Monaco, on est obligé de les inviter en premier, mais dès la semaine prochaine, on aura d'autres invités. Pour vous donner le programme de ce soir, la première partie, comme d'habitude, les dernières infos sur nos meilleurs jeux de foot, Ensuite, on aura le débat, donc ce FIFA 22 est-il un très bon opus Et enfin, on finira par vos questions, le chat, on répondra à toutes vos questions. Donc, bah, je vous propose de partir pour les dernières infos, c'est parti. Alors, les dernières infos, les amis, il y a eu quand même, euh, Mino, Reza et Mad, il y a eu quand même pas mal d'infos cette semaine sur les jeux de foot. Bon, on ne va pas parler d'e-football parce que sur e-football, il s'est rien passé, c'est comme ça. On attend la prochaine mise, la prochaine match, pardon. Mais du coup, il y a eu premières infos sur euh, Football Manager. Euh, on a déjà les premières nouvelles fonctionnalités, le jeu qui sortira le 9 novembre. Est-ce que quelqu'un... Euh, vous y jouez, vous les gars, ou pas Ou FM Pas du tout, la vérité, euh, j'y joue pas du tout. J'ai déjà entendu pas mal de bonnes choses là-dessus, sur ce jeu. J'ai déjà vu aussi pas mal de joueurs FIFA, pas mal d'autres joueurs, pas mal de pros euh, y jouer. Mais moi personnellement, euh, ça m'intéresse pas. Pourquoi Alors euh, bah parce qu'en fait l'équipe, tu dois la laisser contrôle. Enfin, dois... l'équipe est contrôlée par l'ordinateur. Et moi, je déteste les jeux là où c'est pas toi qui joue euh, tout seul en fait. Hein. Ouais. Moi, euh, quand c'est contrôlé par un ordi, par un bot, quand tu n'as pas la main en fait sur le jeu en lui-même, bah moi ça me plaît pas en fait. t'as déjà joué au FM ou pas du tout non, pas du tout, en vrai. J'ai essayé, même pas, non, je suis un menteur. Quand je dis j'ai essayé, j'ai installé le jeu, j'ai essayé de regarder vite fait à quoi ça ressemblait, mais avec tous les streams que j'ai vus, parce que beaucoup de joueurs FIFA jouent et quelques influenceurs Twitter aussi, donc c'est vrai que ça a une très bonne notoriété, très bonne réputation, mais pareil que Mino, j'aime pas le, le principe que c'est pas moi qui... Voilà, genre, de, de coacher une équipe et de, de mettre des tactiques et tout, mais vu que c'est à la fin, c'est pas moi qui, qui contrôle réellement, c'est vrai que ça m'embête un petit peu, et surtout j'aime pas comment c'est modélisé... Espèce de voilà genre c'est un peu pixelisé quand ça joue quand même et du coup c'est vrai que j'aime pas trop bah on invitera des mecs qui jouent à FM mais on vous fera un débat bien sûr euh, il découle ouais. là-dessus euh, prochainement on fera ça on fera une émission spéciale sur FM prochainement moi à titre personnel les gars je joue pas du tout à FM c'est pas que ça me dit pas comme ou Redia mais c'est tellement chronophage ouais. j'ai peur en fait euh, tout simplement que ça me prenne énormément de temps et beaucoup d'investissement déjà qu'il y a Bowl, il y a FIFA si en plus de ça tu dois te mettre sur FM euh, compliqué on va dire moi j'aime beaucoup et c'est juste la seule raison pour laquelle j'y joue pas c'est que ça demande beaucoup de temps nouvelle info la prochaine info c'est sur UFL UFL qui a teasé cette semaine avec une petite image de Squid Game hein, euh, la, la nouvelle série à la mode euh, de Netflix hein, où il y a un petit défi comme ça donc là ils avaient teasé avec cette image je ne sais pas si vous l'aviez vu les gars il y en a beaucoup qui se sont posé la question qu'est-ce que veut dire ce F est-ce que ça va être par rapport à la FIFA hein, qui, est, qui va rompre son contrat avec esport, etc. Finalement, pas du tout. Ils nous ont juste présenté leur nouvel ambassadeur après Zichenko. C'est Firmino. Je ne sais pas si vous avez vu, les gars, l'image. Vous en pensez quoi de cette modélisation Je ne pas vu. Ouais. Euh, mais je trouve qu'il est bien fait. Bon, on, on, on reconnaît bien Firmino. Ouais. Donc pour moi, bah, ça a l'air pas mal. Après, il faudrait qu'on voie euh, bah, directement la vidéo de 10 secondes, parce que là, on voit seulement une photo. Ouais. Ouais, la en vidéo, plus, je, je la vous invite photo, à aller la bien. voir. Bien à sur Twitter. Il est mieux fait de profil que de face. Ouais, moi je trouve pas ouais, pas incroyable, mais bon après les les couleurs. Et oh, UFL, oh. vous suivez ou? Excuse-moi, il Non, t'inquiète. UFL, vous suivez les infos? Ça vous intéresse ou pas spécialement? Moi, ça m'intéresse parce que bah, tout ce qui peut concurrencer FIFA m'intéresse parce que je trouve que ces dernières années, bah, ils se sont un peu trop laissé aller. Euh, ah. Et puis euh, et puis aussi. Par rapport à, à Firmino, quand je dis qu'il qu est bien fait, je me base à PES. Hein. Sur PES, quand on a vu les joueurs... Euh... Ah, Et ça commence à ça que je dis… Ah, euh... oh, mais attends, attends, attends, on met des choses dans leur contexte. Ah là fait... c'est une erreur de parcours, mais en règle générale. Sur ouais, PES, les joueurs, c'était bien comment fait comment quand même. Ouais, petit quoi, je suis tous les jeux de foot, mais c'est vrai que je suis issu de la commu PES. On va pas se mentir, j'ai un gros cœur PES. Mais, euh, mais là, pour le coup, Firmino, je trouve en fait, comme il a dit fraîche euh, dans le chat, euh, ouais, il a la peau trop lisse. On... du coup, ça fait un effet euh, tir un peu ouais. bizarre, tu vois. Du coup, je, je sais pas, ça fait un peu dessin animé a voir, moi j'attends le gameplay pour EFL, honnêtement. Ouais, on est tous pareils. D'ailleurs, ils ont annoncé que le trailer de gameplay arrivera au mois de novembre. Imaginons que ça se passe aux alentours du 11 novembre. Date de sortie officielle e football. ce serait drôle. Et je pense qu'ils en sont capables. Là, après, on va parler du coup de FIFA. Il y a quand même eu quelques petites infos. Tiens, le copain de Mino. Jules, Jules, Pff, Jules. Le Ringard, c'est Jules. Euh, Jules qui, il y a eu sa célébration sur FIFA. Là, on affronte son équipe. Euh, c'est plutôt sympa euh, ce que fait Yé par rapport à ça. C'est un mec qui a la mode. Euh, je trouve que voilà, c'est dans l'air du temps. Je ouais. trouve ça bien, moi. Ouais. Par rapport aux Le jeunes, ça de... leur parle. Hein. Je trouve ça bien de ramener euh, bah, des influenceurs euh, déjà parce qu'avant d'être un rappeur, c'est quand même un très très grand influenceur. Donc je trouve ça pas mal de ramener des gens connus, euh, se... se mélanger un peu à, à tout ça. Après. Euh... C'est bien pour nous, c'est bien parce qu'on peut faire le single joule avec l'équipe de l'OM, on peut faire le single joule avec euh, Riyad -joul Mares euh, sur FIFA. Euh, on peut aussi écouter son équipe en clash d'équipe, c'est super bien, mais il faudrait mmh. peut-être aussi pousser ça encore plus plus loin, tu vois. Ouais, parce Il par euh, bah, y a tellement de choses à faire. Je sais pas, par exemple, euh, tu, tu vois, il y a les Ligue chaque année, donc le championnat de France FIFA. Bon bah, Jul, pour l'instant, il est en bon contact avec Yé. D'après ce qu'on voit, il fait pas mal de, de petits OP avec, euh, avec Yé. Bah pourquoi pas ramener Jules directement euh, le jour de, de Ligue en tant qu'invité Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Encore ça, c'est un truc vraiment euh, parmi tant d'autres. Hein, je te donne une petite, une petite idée, mais il y a tellement de choses à faire que s'arrêter seulement à apprendre son équipe en clash d'équipe et à faire sa célébration euh, sur FIFA, bah, c'est pas assez, je trouve. Bah, Stéphane, c'est vrai ce qu'il dit, ça se, ça se fortnite un petit peu FIFA. Il, il, mais toi, Idécoun, t'aimes beaucoup au niveau communication, c'est très fort. Ouais, bien sûr, ça fait parler du jeu, comme dit Mino, hein. plus il y a de contenu, mieux c'est, on peut aller encore euh, plus loin, hein, je pense, hein. tout ce qui influence, tout ce qui ajoute de contenu, enfin, je pense, c'est dans, dans le bon sens, hein. ils ont une com qui est incroyable, honnêtement, Joule, euh... ah, c'est surtout Mino et Heredia qui écoutent Joule, hein. mais en vrai, tu vois, il est... <rire> c'est pas est les boomers goûté. comme nous il <rire> y a quelques petits sons comme ça, droite à gauche, tu vois, mais sinon, euh, en règle générale... Euh... Tout contenu est bon à prendre, tu vois. Ouais. Et là, clairement, là, ça, ça permet de, de faire vivre un peu l'aventure sur FIFA, de faire parler du jeu et pour moi, ça, ça va dans le bon sens. Hein. Et la dernière info que j'ai retenue sur FIFA, bah, c'est les cartes UCL qui sont sorties. Hein. Bon, il y a eu des cartes incroyables. On vous parlera pas de toutes les cartes toutes les semaines. Il y en a tellement. Mais là, voilà, je trouvais que c'était important. Euh, toi, Redzia, euh, s'il y a une carte là que tu devais nous conseiller, alors tu nous pas, tu nous conseilles pas un, un Hugminson, forcément. Mais un, tu as un petit joueur, je sais pas. Est-ce qu'il y a un petit joueur là-dedans qui te tente ou qui, tu penses qu'il peut être pas mal? Petit joueur, je sais pas, euh, honnêtement, pour te dire, bon, j'ai pas tweeté encore, mais j'ai paqué Rodrigo tout à l'heure. Ah. Euh, il vaut 300 000 crédits, donc ce qui est quand même. Mais il a une belle carte. Mais il n'a que double 4 et c'est vrai que je trouve que d'avoir 5 étoiles gestes techniques cette année, c'est trop trop important. Donc Dembélé, Après, va... Dembélé toujours au-dessus pour toi à droite Par exemple Ouais, pour, ouais par exemple. En vrai, 5 étoiles, je trouve que c'est trop important. Après, voilà, en grosse carte, il y a quand même Marquinhos, il, va, ouais. il est déjà très très fort dans le jeu. Et vu qu'il va up, euh, c'est quasi sûr, et il va être très très intéressant, euh, surtout au niveau de la vitesse et de sa puissance. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu à… Voilà, en fait, je trouve que ce n'est pas non plus que des joueurs méta, à part, euh, voilà, à part Son Marquinhos, ça manque un peu de, de joueurs vraiment euh, très très méta. Ah, c'est voilà. intéressant d'avoir l'avis d'un pro par rapport à ça. Et du coup, ouais, parce que oui, euh, ouais, d'accord, Marquinhos, en plus, il a, il a le lien vert avec l'un des meilleurs DD du jeu, ou peut-être le meilleur, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est vrai que c'est pas mal. Euh, toi, ouais, Mino, ça ouais. cher, Toi, Mino, petite, euh, ouais, pareil, même, même avis que euh, Redzia Par rapport à quoi Par rapport aux cartes UCL. Euh, ouais, franchement, euh, moi, je trouve qu'il y a des belles cartes. Après, je ne vais pas te mentir, je ne me, euh, me suis pas vraiment posé ouais. pour regarder les stats, pour regarder les cartes et tout, parce que bah, là, je suis un peu malade. Et ça fait, j'essaie de me reposer un peu. Mais sinon, ouais, Rodrigo, il y a une très belle carte et je pense que ça n'est… Ça a l'air vraiment incroyable, mais moi j'ai acheté Martinez en tout cas, j'ai testé quelques matchs et franchement il est fort de ouf. Ah bah, merci. merci les gars. Et ben bah, maintenant on va passer au débat. Donc le débat oh. sur FIFA 22 les gars. Bah, c'est parti pour la bagarre. La question elle est simple. Hein. Est-ce que ce FIFA 22 est un très bon opus Et avec IDECO, on a peut-être même été encore plus loin. Est-ce que c'est un des meilleurs FIFA depuis de nombreuses années Qu'est-ce que vous en pensez déjà là Première, euh, à première victoire, Redzia, qu'est-ce que tu en penses de ça Je sais que les pros ouais. et, les, et, les, et les joueurs lambda, on n'a pas du tout le même avis, donc je pense que ça va être intéressant. Ouais. Ouais, je pensais que c'était Mino qui allait donner le coup d'envoi de, de ce petit débat, mais. Euh... <rire> en bon vrai, mouiller, Alors, je me tu... ouais, <rire> voilà. mouille. Mouille-toi, mouille-toi. <rire> je me mouille un petit peu, mais en restant gentil. Non, euh... En vrai, il a un très très fort potentiel, mais euh... il est très très frustrant. Genre, honnêtement. Euh... Bon déjà, la mise à jour qu'ils ont, qu ont faite est mieux, ça aide un peu plus parce qu'au début, je trouvais que le jeu était encore plus frustrant dans le sens que bon il y avait le retour des enroulés, donc c'était un peu n'importe quoi. Timing vert, tu pouvais tirer dans tous les sens, de, de, voilà, en, les finesse shots, comme ils aiment appeler ça les anglais. Euh, les gardiens, ils faisaient des pas chassés, ils couraient dans le filet, et tu, du coup, tu prenais des buts, donc c'était très chiant. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai tendance quand même, à, même si je joue quand même méta de temps en temps, mais j'ai tendance à essayer d'un peu jouer au foot. Donc c'est vrai que les tirs de 40 mètres, je les tente pas non plus. Et du coup, euh, là, pareil, cette année, ils ont ajouté le, le fait que les, les blocs, la défense est très bas et très regroupée. Mmh. Du coup, c'est déjà très dur de passer un peu ce, cette défaut et les blocs auto. Et quand tu arrives à passer cette défense, bah, à l'époque, euh, avant la mise à jour, tu avais les gardiens qui étaient très très forts, voire trop forts, c'était irréel. Euh, à bout portant. Du coup, là, c'est vrai que la mise à jour, au moins, elle facilite, euh, voilà, quand tu as la réussite et que tu as, as passé du temps et que tu es content d'avoir euh, enfin une première occasion proche, euh, voilà, de, du but, tu as, as un peu plus de facilité à marquer. Mais c'est vrai que, voilà, le jeu, il est très frustrant. C'est beaucoup la méta, là. J'ai l'impression que c'est que des LBY dans tous les sens. Il n'y a plus trop de... En fait, ça ne sert à rien de construire, honnêtement, on va être honnête. Il y en a, ils pensent que c'est de la construction mais en, entre pros euh, celui qui construit sera pénalisé comparé à un mec qui défend et qu'on voit des bérec en contre-attaque et ouais. là où voilà, c'est pour ça que moi je suis pas fan non plus de, de ce jeu surtout que les dribbles ils sont pas très efficaces il manque de vitesse honnêtement j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de la je sais pas si on peut appeler ça de la latence mais c'est le en fait les joueurs ils sont lourds tu peux pas construire une inertie, en fait. inertie un peu plus prononcée je qu'on va se taper là mais... par rapport à la mage et je que dans le chat aussi mais... ça va être pareil et vraiment, genre euh, c'est.. En fait, tu, des fois tu, tu veux construire avec tes 6 ou des trucs comme ça, tu peux pas te retourner alors que c'est pas réel en vrai. Quand on voit par exemple l'Espagne comment ils jouent, c'est facile de faire tourner. Tu peux dans la vraie vie, tu peux dribbler avec des joueurs. Honnêtement, juste on demande pas de faire des virgules à tout va, mais juste de pouvoir se retourner, faire à gauche-droite, et là on peut pas du tout. Et je trouve ça très très frustrant. Hidekun, vas-y, à toi, parce que toi je sais que tu t'es pas d'accord. Et après on non, aura Mino en fait... le. C'est pas, pas que je suis pas fondamentalement euh, genre pas d'accord avec euh, Flo. C'est que je pense qu'il est important de distinguer en fait euh, deux dimensions. La dimension du joueur casu, du joueur euh, casu pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens joueur normal, voilà, pas du joueur, normal, joue pas fun, du, pas du joueur délire pro, exactement, et le joueur pro. C'est-à-dire que la dimension est très différente. Un pro forcément il va il va vouloir vite être efficace et justement jouer d'une certaine manière de la plus la plus efficace possible cette manière là parfois elle a des antipodes euh, tu sais du football classique Tu n'es pas trop dans un délire de construction en outrance ou quoi et du coup je pense que voilà ces deux dimensions qui sont différentes et les pros ils ont aussi cette tendance à à savoir hein, analyser bien comme il faut le jeu puisqu'ils ont une expertise hein. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils ont ce, ce jugement-là. Moi, titre personnel, euh, j'ai toujours suivi la scène FIFA dans son côté e-sport, en suivant les différents joueurs que j'ai pu avoir, et aujourd'hui, Ino et Rezia. Euh, mais j'ai toujours été joueur PES euh, et créateur de contenu sur le jeu. Là, je me suis mis à FIFA. Les gars, honnêtement, je le scène le jeu et j'aime bien. C'est-à-dire que je retrouve des mécaniques, enfin, je trouve un gameplay un peu plus lent par rapport à d'habitude. Tu m'as devancé, peu... parce que justement, je voulais dire, bien sûr, toi, et Deku ne t'aimes pas FIFA, vu que... Tu vois, tu vois, non, pas... je voulais... franchement, moi, je vous le dis honnêtement, je kiffe le jeu cette année, après, je le prends comme il est. Euh, bien sûr, il y, a... y a des défauts, etc., mais comme dans tout jeu vidéo. Et pour un casu, je comprends, moi, qu'il y a pas mal de personnes qui aiment le jeu, hein, d'où le titre, hein, aujourd'hui, de l'émission. Je sais que Minorezia et Redia, quand ils ont vu le titre, ils ont dit, comment ça un des meilleurs FIFA, tu vois voilà je pense qu'il y a deux dimensions différentes et moi à titre personnel euh, moi je trouve ça va tu vois franchement je j'aime bien le jeu j'oublie un truc important je suis désolé ça n'a rien à voir mais on va faire gagner un fifa 22 dans le chat donc restez bien dans le chat on va faire un petit concours qui sera dans le chat et il y aura un fifa 22 à gagner donc c'est plutôt pas mal moi les gars je vais défendre les pros parce qu'il y en a beaucoup qui qui, qui vous tapent dessus hein. les, les pros et ils, ils disent ouais c'est à cause de vous que le jeu est pourri et tout moi franchement je suis pas du tout d'accord pour moi ceux qui pourrissent le jeu, c'est ceux qui se prennent pour des pros, qui essayent de jouer comme des pros full méta et en fait qui jouent dégueulasse. Euh, c'est pas les pros. Les pros, de toute façon, en général, vous jouez entre vous. C'est très rare que tapes contre un pro. Ou alors, de toute façon, là, le pro il va te taper, qui, qui joue méta, pas méta, euh, qui fasse ce qu'il veut. Il va te défoncer. Et c'est les mecs qui se pensent. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Mino, t'en penses quoi Moi, c'est les. Franchement, la vérité, pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, de, de gens qui pourrissent le jeu. Ceux qui pourrissent le jeu, c'est tout simplement euh, le créateur du jeu qui n'arrive pas à faire un jeu là où il ne faut pas faire de bugs, il ne faut pas faire des trucs bizarres pour marquer des ouais, mais Deli. tu sais bien que dans tous les jeux, il y a toujours des trucs. Il y a toujours des trucs il ouais, y, a, y a des trucs je suis avec qui toi, vont hein. être exploités mais... par les mecs. Dès qu'ils vont trouver les enroulés et les enroulés, le premier mec qui a vu ça, il ben, y en a qui... Normalement, pour moi, Luthor, normalement, il est déjà FIFA 22, tu vois, ils prennent environ un an, même plus d'un an. Hein, il... Ils bossent le jeu, ils bossent la création du jeu, la sortie et tout depuis des années, tu vois. Donc je pense que durant tout ce temps, ils auraient quand même dû y jouer plus que ça ou faire tester le jeu à des pros. Parce que moi, à mon pre... durant mon premier match, j'ai trouvé directement des bugs. Donc, euh... Toi, tu l'avais ouais. eu, à... tu l'avais joué en avance en non, plus tu non, non, même pas. Ah non, non c'est vrai, pas. toi, tu l'avais pas eu en avance. Mais du coup, du coup, à mon premier match, j'ai directement trouvé des choses buggées. Donc je pense que, vas-y, il faudrait peut-être qu'ils fassent tester le jeu à des pros. Ouais des mecs qui savent jouer pour essayer de voir qui est nul avant de sortir un jeu. Parce que franchement, tous les ans, il y a des bugs du jeu dans le jeu. Il y a des trucs qui ne devraient pas exister. Après, oui, c'est un jeu. Donc, c'est normal que de temps en temps, il y a des choses qui sont pas trop réelles, tu vois. Mais je suis désolé, mais franchement, entre nous, les frappes de 40 mètres, n'importe quoi. Le ça rentre encore... Ça a été patché, mais ça rentre encore. Ça, ça rentre ouais. bien, mais beaucoup moins, ouais. beaucoup, beaucoup moins. La semaine dernière, joué, avant la match, j'avais joué contre un mec, il avait 10 balles, il m'a mis trois frappes du droit, avec 10 balles qui est gaucher, mais de 40 mètres. Tu peux rien faire. Donc alors, euh, à de là. les éditeurs, je ne sais pas pourquoi, parce que Konami, c'est pareil. Il est apparemment, c'est pareil. Ils n'aiment pas avoir l'avis des joueurs pros. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est quand, quand même les mecs qui connaissent le mieux le jeu. Je ne sais pas pourquoi, ils n'utilisent pas les, les pros. C'est vrai que vous êtes capables, vous, c'est vous qui trouvez les bugs les plus vite, parce que vous connaissez tellement bien les jeux mais voilà, je ne sais pas, ils ne veulent pas. Moi, je pense que, en fait, peut-être que la parole n'est pas donnée aux pros parce que être les pros, en fait, euh, comment dire, on peut considérer que les pros, c'est une partie infime, finalement, des consommateurs de FIFA. Il y a infiniment plus de joueurs euh, casus, entre guillemets, que de pros. On doit avoir un pourcentage très, très faible de pros. Quand bien même euh, le pro a cette expertise, etc., je pense que voilà, c'est dû... Euh, à ça de se dire que finalement euh, c'est une minorité ils sont là pour performer pour l'aspect compétitif j'explique, j'essaye de trouver des explications après bien évidemment moi je pense que les pros euh, comme certains créateurs de contenu comme euh, certains mecs de la communauté un peu random doivent pouvoir tester le jeu en amont pour euh, voilà les différents feedbacks et essayer d'améliorer le jeu au fur et à mesure ça je suis d'accord avec ça donc, toi, euh, euh, ouais, excuse-moi, Mino. Excuse J'aimerais revenir sur euh, bah, un message dans le chat que je viens de voir. Vous avez pleuré sur les gardiens. Maintenant, ils sont nuls, nous dit 10 euh, <rire> bon, bon, Alors, aussi, faudrait, il y a bon, bon, ça, pas, ça. Alors, faudrait savoir déjà que euh, ce n'est pas euh, nous qui faisons faire des, des changements ou c'est pas nous. En fait, IE ne nous écoute pas déjà. Ouais. Donc, même si on est 100 pro à dire demain, IE fait un jeu il faut se centrer, ils ne nous écouteront jamais. Ils écoutent la communauté. Donc, ils écoutent. Euh, bah, surtout sur les forums, les mecs qui, qui écrivent le plus de choses. Et les gardiens, ils étaient vraiment trop forts à la base. Maintenant, ils, ils étaient pas assez forts. Ils étaient pas trop forts, jamais... Pour moi, ils n'étaient pas trop Ils étaient mal équilibrés, c'est tout. Tu vois, ils étaient trop non, forts mais... dans la surface voilà. et trop nuls en dehors de la surface. C'était Voilà, mais voilà. La surface, c'était réel. Ils faisaient premier poteau, deuxième poteau. Tu pouvais mais pas oui. marcher dans ouais, la surface. Voilà, mais en, de... Et en nous... dehors de la surface, ils étaient éclatés. C'était mal équilibré, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, après franchement entre nous hein, moi je trouve qu'il y a des euh, il y a des, il y a des choses bien et des choses pas bien dans FIFA 22. Euh, et toi déjà par rapport aux ouais. gardiens là, euh, parce que moi je suis pas d'accord avec le commentaire, je trouve pas que les gardiens ils sont devenus éclatés. Euh... Ça dépend, ça dépend. Ouais en, en fait, fait ça ils d... sont mal. Il, il, il y a jamais un juste milieu j'ai envie j'ai envie de te dire, il y a encore des bugs tout à l'heure par exemple avec Flo, on a joué en 2v2 et on a pris un corner rentrant. Le gardien il a pas réagi il a pas bougé genre et ça c'est pas normal tu vois. Parce qu'on voit quand même pas mal de. Moi, j'ai encore vu beaucoup d'arrestes après, mais après, peut-être il euh, y a des frappes qui, qui rentrent plus facilement que d'autres. Je crois que les frappes croisées. Euh... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y, n'hésite vas vas pas. Hein. Ouais, après, c'est quand même normal que les gardiens fassent des arrêts, sinon, bah, oui. ils seraient vraiment inexistants. C'est juste que vraiment, au tout départ, c'est pour ça, les gens, ils sont là, la plupart des pros, là, j'ai vu un message, la plupart des pros veulent la facilité et euh, l'efficacité. Non, je suis pas d'accord, parce que justement, je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Imad, c'est que les joueurs pros, on n'est pas les clients qui donnent le plus d'argent à, à Yé. Franchement, on est leur dernier de… Puis vous, ça ne sert à rien que ce soit facile ou difficile, parce que tous les pros, ça, avez... ça sera la même chose pour tout le monde. Ouais. Ça avantage ça, pas plus toi que Mido. Ou... On va étonner, je pense qu'il y a moins en moins de ski gap. Et à l'heure actuelle, pour moi, quand FIFA 22 est sorti, ça facilitait tout le monde. C'est-à-dire que… Il a pas… Nous, on ne veut pas ça, justement. En fait, il euh, n'y a plus de pressing. Le pressing, il est facilité. Tu as juste appuyé sur deux flèches, ton équipe ne pas le presse ouais. Alors qu'avant, on devait presser manuellement. Et est que tous les gens, vous... c'est là où… Il est fort, le pressing, d'ailleurs, sur le... le 22, là, je trouve. Mais voilà, mais c'est juste que ce n'est même pas un pressing manuel. Alors que nous, on a appris à presser manuellement. La défense, pareil, ça fait... tout le monde est content. En fait, les, les... pour moi, les joueurs lambda, je suis désolé, je vais être méchant. Mais justement, leur jeu, ils étaient contents. La défense, ça défend tout seul, bloc bas. Le gardien, il fait des arrêts de ouf sans oui. que tu te bouges ou sans que tu fasses quelque chose. Et ensuite, tu as juste à partir en contre-attaque. Tes joueurs, ils font des appels dans tous les sens si tu mets la tactique euh, construction rapide et, et passe direct. Donc, je suis désolé, mais c'est justement, nous les pros, on travaille et tout différemment. Et là, au final, on, on se retrouve avec… Euh, tu joues, que tu joues un pro ou tu joues un mec euh, un peu moins bon, et ben, ça va être serré parce que le gardien il a décidé de faire des arrêts des miracles. il miracles. L'autre, il est parti en contre-attaque. Du coup, vous trouvez que sur le 22, il y a moins d'écart entre un mec moyen moment, et ça, un alors. pro Ouais. Franchement, il n'y a, a aucun écart, je trouve, moi. Euh, peu importe que tu joues un mec pro ou un mec pas pro, le mec, il sera limite au même niveau parce qu'en fait, euh, les différences qu'il y avait sur les dernières années, et eh ben là, ils n'y sont plus. Genre, euh, le pressing, comme par les flots, bah, nous, on avait on avait tendance, moins les flot, après, c'est très, très bien, donc on changeait de curseur très, très bien. Ouais. On arrivait ouais. à, à sélectionner le bon joueur au bon moment et en fait, maintenant, le curseur, il a été tellement euh, nerf, on va dire, Attends, genre, c'est lent pour changer de joueur. En plus de ça, le pressing, bah, il est inexistant, in in comme Flo t'a expliqué tout à l'heure. Et du coup, bah, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, euh, bah, on n'a pas le même avantage qu'on avait euh, sur les autres joueurs lambda. Euh, alors que, de base, bah, si on est meilleur dans, dans un domaine, on devrait avoir un avantage, tu vois. C'est intéressant, les ce qu'ils disent euh, par rapport à cette année. C'est des choses qu'on avait... n'a enfin, qu pas... Nous, on ne connaît mmh. pas, on ne sait pas. Non, en fait, le truc, c'est que moi, je les connais vis-à-vis, -vis, encore une fois, du côté e-sport. C'est-à-dire que franchement, un joueur compétitif, lui, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est avoir une maîtrise totale, ouais. entre guillemets, de son gameplay. Et Il s'entraîne pour avoir une maîtrise et pour enlever, en fait, ouais, tous les jeux compétitifs. Il enlève en fait tous les si je puis dire tous les parasites et tout, tous les paramètres de l'environnement, euh, voilà, que ce soit. Euh, pas, les, les joueurs, tout ce que tu veux pour jusque, justement avoir ces compétences et faire la différence. Ouais, que ce soit euh, le meilleur partie... qui gagne, tout simplement. vous Exactement, ça, vous... voilà, c'est une maîtrise et que le meilleur qui gagne, je pense que voilà, c'est ce que Mino et Redia ont envie de dire pas avec ça. quoi C'est-à-dire que si demain, tu t'entraînes, que tu fais tout bien et que finalement des facteurs aléatoires ou des facteurs environnants peuvent influer sur le score final. Bah ouais, t'es pro, et c'est pour ça que c'est compliqué, hein, la dimension ouais. entre un pro et un autre, c'est très différent, parce que moi, c'est vrai que j'entends beaucoup de positivité autour de ce nouveau FIFA, hein. et, euh, ouais. bah bien, pour... à bien des égards. Hein. Pour moi, c'est voilà. le meilleur FIFA depuis FIFA 17, mais pour un joueur un casu comme moi. Et vous savez, ouais. ça, vous savez ça, ce que vous avez dit, ça me fait penser à quoi La semaine dernière, on avait Ousmane Kabil. Ousmane Kabil, on lui a demandé, Ousmane, si tu avais un truc à corriger sur eFootball. Vous avez vu, les gars, les images d'eFootball, c'est catastrophique, il n'y a rien qui va. Vous savez ce que Walid il a demandé à corriger en premier avant tous les bugs Il a dit vous juste vous enlevez le script. Ah, ça, ça revient à ce que en <rire> fait, Walid, ça, ouais. Ça, ouais, mais ça revient finalement à ce que vous, vous voulez. Il lui il, il a dit je m'en fous un hein, jeu bugué, pas bugué, mais il veut voilà, il veut que ce soit le meilleur qui gagne et pas que ce soit le script qui juge si c'est d'ailleurs le script ouais, sur ça. FIFA 22. Il est comment les gars cette année là, par rapport aux autres années ah, bah, il peut il peut les... être Très fort, ouais, il est Pire. très fort. <rire> ouais. ah, c'est les gardiens en vrai, ça peut... il y a beaucoup de bugs et les gars. Gardiens... S'ils ont décidé de faire des arrêts miracles, ou ton attaquant il fait une passe éclatée ou une frappe éclatée ou à côté, alors que lui il va tenter une frappe, ça va être incroyable ou tout le monde va Moi je le ressens, c'est pour ça que je dis il est trop frustrant, il a un gros potentiel le jeu, hein, mais c'est que il voilà pour l'instant il n'y a que les mauvais côtés, je pense, du jeu qui... qui ressort. Ouais, pour vous. Donc toi en fait, tu me dis que la méta cette année, c'est voilà ouais, les mecs qui défendent. Souvent, en plus, euh, ils sont vachement aidés. Et derrière, en fait, ça balance devant euh, des, des gros euh, lins triangles et, et ça Mais joue. C'est ça, compte. en vrai. Et, et la plupart des gens lambda, j'ai vu beaucoup de. J'interviens jamais sur Twitter parce que je sais que c'est prise de tête et ça sert à rien. Justement, nous les pros, on sait euh, entre guillemets reconnaître ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et c'est pour ça, les gens, en fait, ils ont vu le début du jeu, ils ont dit quoi Un jeu plus lent, du coup, il faudra plus construire. Du coup, là, je pense qu'il y a des gens dans le chat qui regardent. Ils sont là, ils pensent qu'il faut vraiment construire, que. Moi j'ai commencé à jouer à FIFA, je construisais, il n'y avait pas de, de profondeur, des trucs comme ça. Là cette année, je suis quasi sûr, avec tous les matchs que j'ai faits, la plupart des gens qui me battent, ils sont full derrière et s'envoient des BY et des contre-attaques. S'ils posent le jeu et qu'ils construisent contre moi, mon point fort, ça a toujours été la défense, je vais lire ce qu'ils font, à part si c'est vraiment un joueur pro, un joueur pro qui construit comme Rocky ou Dax, il peut me battre, ou même Mino qui sait aussi construire. Mais un joueur lambda, s'il construit, je pense qu'il a très peu de chances de gagner, alors qu'un joueur lambda qui envoie des BY à tout va et eh ben il va me battre et, et je, le, je le reconnais c'est ça en fait qui est frustrant et, et les gens ils veulent pas comprendre que non on veut pas un jeu facile ou on n'est pas en fait nous les joueurs pro on essaye aussi de jouer quoi en fait et ouais. les gens ils comprennent pas. mais du coup c'est des... ça doit être bizarre pour vous parce que vous vous voyez quand même que la commu elle est contente du jeu elle trouve qu'il est bien alors que vous pas du tout ça veut dire quand même que comme tu l'as dit hein, mino euh, yeah, ils écoutent euh, ils écoutent la commu mais pour vous ça veut peut-être pas dire euh, c'est peut-être pas bon site pour le futur ça continue comme ça Moi, franchement, Luthor, je ne mens pas. Euh, dans ma tête, je suis plus le mec qui va, peu importe le jeu, à quoi il va ressembler, comment il faut jouer, je suis un mec qui m'habitue tout le temps et qui fait tout, euh, tout mon possible pour gagner, peu importe le jeu, peu importe la méta, peu importe quoi Là, que, que ce soit. <rire> C'est le smackabille. Par contre, ah, contre, contre il faut, faut, faut, faut, faut dire les choses. Euh, FIFA 22, bah, j'ai entendu pas mal, joueurs, euh, pas mal de joueurs, pas mal de joueurs, pas mal de joueurs, FIFA, Casu, ils disent que le jeu est bien, que c'est un jeu de football, c'est un jeu il faut construire. Mais euh, bah moi, personnellement, j'arrive à reconnaître euh, depuis toutes ces années un bon FIFA et un mauvais FIFA. Et je trouve que ce FIFA, avant la mise à jour, c'était un très, très mauvais FIFA. Depuis la mise à jour, c'est beaucoup mieux déjà. Il y a moins de, de dingueries. Mais ça reste quand même un FIFA, euh, là où il y a beaucoup encore de, de choses à corriger. Mais on, on voit du positif. Franchement, euh, moi, de base, ce FIFA, pour moi, c'était le pire du ah, je m'en rappelle, je t'avais mis un tweet. C'était vraiment, hein. vraiment le pire du pire. Je crois le premier jour, et le tu... jour de la sortie, t'avais mis un tweet comme ça. Je crois... ah bah non, bah oui, alors, au bout de quelques matchs, moi, ouais. j'arrive à reconnaître. Et, euh, et tu vois, à l'heure actuelle, par exemple, je suis parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Là, euh, cet après-midi, j'étais 30e parmi les meilleurs joueurs au monde. Euh, juste à l'instant, là avant de, de venir en live, j'ai réussi à battre le, le double champion d'Espagne, la de meilleurs joueurs au monde, Nit. Et pourtant, parce qu'il y en a, ils aiment bien dire ouais. tu dis que je jeu est nul parce que t'es nul. Ouais. Alors, tu vois, non, ouais, pas du tout. Mal, non, Mais... Euh, mais tu vois, malgré tout ça, malgré tout ce que je te dis, que j'arrive quand même à être l'un des meilleurs pour l'instant euh, sur FIFA, et eh ben non, le jeu, il n'est pas bon. Il y a encore des choses à corriger. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'on commence euh, à aller euh, de plus en plus vers le positif parce que là, avec la mise à jour déjà, ils ont réussi à corriger quelques gros défauts. Donc franchement, s'ils continuent comme ça, ce FIFA peut devenir un très bon FIFA. Mais pour l'instant, ça reste encore un FIFA qui a des défauts. Tu vois, chose qu'on entend des ça... fois de temps en temps… Euh... Il y en a qui disent ouais les pros vous, vous voulez que de l'assistance et tout mais en fait c'est tout le contraire vous plus c'est manuel mieux c'est pour vous bien euh, sûr. Les gens, il y là où il n'y a pas de défense auto là où il n'y a pas de tir ouais, compris ouais, ouais. euh, par des joueurs pas sélectionnés moi je veux un jeu là où si t'es le meilleur tu gagnes. le bloc auto c'est ton... une invention n'importe quoi ça à quoi deux ans ça Ça n'existait pas avant le bloc ouais, auto et euh, ouais deux ans bah c'est bien ouais, sur ouais, le principe ouais, c'est bien. bien mais là la, la joue elle est trop haute les mecs ils sont meilleurs que les gardiens c'est pour ça que FIFA, ça devient de plus en plus vers un jeu lambda, euh, vers un jeu plus arcade pour, les, pour la, le grand public. C'est que là, pareil, FUT champ c'est devenu beaucoup moins compétitif honnêtement. Et les gens, la plupart, préfèrent parce qu'ils se disent oh, « je peux enfin faire Elite » en faisant du voilà, 16 victoires, tu joues un peu tout le monde. c'est pas non plus euh, difficile de faire rang 1, honnêtement. Alors qu'avant, faire un top 100, c'était un peu plus compliqué. Je dis pas que ça demandait un truc de ouf, mais c'était plus compliqué. Euh, là, pareil, les gens, ils sont là. La méta, pareil, euh, que les passes puissantes qui construit dans le football, qui construit avec que des, des passes puissantes Tu même pas besoin d'être très précis sur ta passe, tu envoies juste un R1 croix dans à tout va, et tu fais que des constructions comme ça. Ouais, souvent, le jeu il choisit à qui il fait la frappe. passe. Voilà, mais c'est ça, et les gens, ils sont là, ouais, la construction, super. Si pour vous, euh, le, le tiki-taka ou quoi, c'est que des RBA dans tous les sens en une touche, bah, je suis désolé, ce n'est pas le football. Donc, euh, donc voilà. pour mais pour revenir à Futchamp, c'est intéressant, Futchamp, parce que moi, je suis un peu partagé. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau Futchamp-là avant même de parler de fut champ, pour revenir tu vois, sur, euh, sur le sujet juste d'avant, honnêtement, encore une fois, Mino Redia, vous savez de toute façon ma mentalité, FIFA, il faut s'adapter entre guillemets quand tu joueur pro, tu n'as pas le choix. Le truc, c'est que moi, je suis, encore une fois, pour moi, le, le centre du débat, c'est vraiment la, la différence entre un joueur pro et un autre joueur. Et, et forcément, tout à l'heure, Luthor, tu parlais de que le, la personne influe aussi sur ta game bah, si tu as un mec qui construit en face de toi ou si tu as un mec qui est euh, au courant de tout justement c'est pas surpuissante et toutes ces petits des, pas des glitchs mais tous ces toutes ces facilités forcément il va, il va les utiliser et ton gameplay ton expérience de jeu va être modifiée. tu vois c'est assez particulier hein. ouais, ouais, ouais, ouais ouais, forcément forcément et du coup ouais, ouais. par rapport au champ. Et par rapport au future, bah après, entre, voilà, entre guillemets, le joueur casu, comme c'est Flo, c'est toi qui disais ça. Genre moi, t'en as beaucoup qui sont contents, etc. parce que bon, ils arrivent à viser l'élite. Il peut les, avoir joueurs, les joueurs rouges, rouges il peut avoir les pack boosts. C'est vrai que ouais. ça fait plaisir, ah, alors que après, normalement, c'est -ce si que... pas l'élite, ne a pas. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que justement, l'éditeur, bah, finalement, il se retrouve dans cette complexité de... Voilà, de choisir entre guillemets son camp, entre l'aspect ultra pro et l'aspect un peu casu ouvert à Et Pour moi, c'est là, Luthor, le, le truc. Moi, Là, je pense que si tu es un casu, tu dis, ah bah mortel, j'arrive à faire mon élite ou quoi, tu es content. Je pense que les pros, en termes de contenu, je veux dire d'aventure, j'ai eu pas mal de tweets, Flo et Mino, je ne sais plus si vous aviez tweeté sur ça. Mais euh, voilà, je, la nouvelle formule, je pense qu'encore une fois, ça dépend de ces deux mondes là quoi. Moi ouais, il y a un truc qui me dérange sur ce nouveau fut de champ. Alors ce qui est très bien c'est oui les, les, les faciliter les récompenses c'est vrai que c'est bien c'est cool mais ça ils auraient pu le faire sur l'ancienne version mais avec cette nouvelle version je pense qu'on va s'enlacer très vite parce que tu avais quand même un gros objectif sur l'ancien fut Futchamp. Réussir à faire élite quand tu es un joueur casu euh, bah, c'est fort quand même tu vois. C'est vrai, Et quand tu arrives tu es très content. Voilà. Alors en que point. là euh, bah, pff, ouais, je pense que ça va, ça va être... Il va y avoir moins de valeur tu vois à faire... Euh... C'est quoi là, le maximum qu'il faut faire C'est 16 victoires Il hein euh, 16-4 pour, euh, pour ouais. être euh, rang 1. C'est ça exactement, c'est 16. 16. 4 euh, par, alors qu'avant pour faire élite, il euh, fallait y aller 20, quand même. 23, non Ouais. 4 J'ai pas de bêtises. Ouais, moi je ouais, ouais. C'est compliqué. Hein Est-ce que s'ils avaient laissé oh, l'ancienne euh... version et amélioré les récompenses, ça aurait pas été peut-être un, euh, un meilleur compromis En tout cas, on a quand même l'impression que. Ils veulent casualiser le, le FIFA, en tout cas FUT. Ils donnent beaucoup bah, plus de vrai. récompenses. C'est vrai que c'est bizarre. Pareil, bah, les récompenses, au final, elles ont encore été revues à la baisse. On a connu FIFA 17 ou FIFA 18 même. avec euh, Quand tu étais top 100 mensuel, tu avais un gros pack avec 45 ah euh, oui. joueurs. Genre de, boost, là. Bah, genre Team of the Week, plus une légende. Et là, maintenant, on en est là. Cette année, ils ont, un, ils ont enlevé le, le pack top 100, c'est-à-dire avec les 11 joueurs boost. Et plus ça va, plus, plus il y a moins de récompenses, plus c'est moins fun de faire future, plus c'est plus facile et faire que du Revolts toute la journée. Honnêtement, dès que tu lances un match Revolts, c'est la guerre. On va être honnête, hein. c'est cool d'avoir un mode compétitif. Mais est-ce que quand, as envie de, tu, quand, quand tu te lèves le matin ou des fois tu as envie d'être tranquille ou quoi, et tu as envie de faire que des matchs compétitifs bah Moi, personnellement, non. Des fois, j'ai envie de jouer tranquille. Euh, bon, en fait, tu plus de mode. Tu yeah. n'as oui. plus de mode fun en fait. Ouais, avant Revolts c'était plus fun, là il n'y a plus de mode fun, d'ailleurs on va en parler de ce Revolts parce qu'il fait quand même beaucoup dé... il fait, il fait débat, le fait de ne pas pouvoir descendre et tout, ouais, Minou qui tu t'en pense de tout ça là Franchement la vérité moi je trouve qu'il y a du bon et aussi du moins bon, euh, par exemple le fut de champion c'était bien avant parce qu'il y, euh, y avait des gros rangs à aller chercher pour les, pour les mecs qui sont parmi les meilleurs, il y avait le top 200, il euh, y avait les premières, les premières places euh, mondiaux et tout. C'était vraiment bien, même euh, pour les concepts, même euh, sur les streams et tout. bah En fait, quand tu essayais de faire 30-0, il y avait de la hype autour de ça. Tout le monde kiffait, tout le monde regardait. Et maintenant, en fait, n'importe qui peut faire 21. Donc, il n'y a plus la même hype qu'avant. Donc, déjà, ça, c'est un mauvais je vais dire un mauvais point. Mais de l'autre côté, fut champion c'était un mode où, en fait, c'était plus une tâche de le faire. Donc, tous les week-ends, on était fatigué de le faire. Il fallait faire 30 matchs, tout le monde jouait sa vie et tout. Et maintenant... Tout le monde donne euh, des free wins, tout le monde donne des victoires. Faire 16 victoires, c'est tellement facile que euh, tu le fais en deux heures. Donc d'un côté, c'est bien et d'un côté, c'est moins bien. En fait, tu peux pas satisfaire tout le monde. Donc là, ils mmh. essayent de faire un truc différent pour changer un peu, pour essayer de voir euh, comment ça se passe. Mais, euh, mais voilà, ça plaît aux joueurs euh, qui ne sont pas compétitifs et ça plaît moins aux joueurs compétitifs. Mais moi, personnellement, euh, je trouve que pour les créateurs de contenu, c'est très dommage. Après, pour les pros, c'est aussi dommage. Mais pour les autres joueurs, c'est 100 fois mieux. Donc, moi, je dis 50-50. Mmh. Ouais, après, il y a le ça ça Idekun qui fait des balles. Le fait de ne pas pouvoir descendre, on se rend compte qu'il y a des mecs qui se retrouvent dans une division où, en fait, ils, ouais. ils sont pas à leur place. Du coup, ils se font défoncer par tout le monde. Ils, peuvent pas, ils, peuvent, ils ont des récompenses éclatées. C'est Ouais grand, Moi, c les ça. gars, oh, ouais, honnêtement, pour moi, le, le fait de descendre, pour moi, ça fait partie euh, d'un classement. Demain, tu as un ranking. Forcément, tu perds tes matchs, il faut que tu descendes. Tu vois bah, Parce oui. que va créer, un, à mon avis, au bout d'un moment, peut-être à force d'avoir une plus grosse équipe, aussi à force de maîtriser de plus en plus le jeu, bah, je pense qu'il y aura quasiment tout le monde en div 1, div 2, peu importe tes compétences et ton « skill » entre guillemets. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Flo par exemple, mmh. je pense qu'au bout d'un moment, frère, à force de saigner, bah, je bah, pense oui. il y aura des mecs qui auront un pourcentage de victoire qui sera très compliqué, mais pourtant, qui seront quand même en, en division à force de saigner. De ouais, parce qu'il suffit de faire des... une petite série de trois et puis tu montes. Hein. Euh, tu arrives à un palier vu que tu peux plus redescendre. Tu peux perdre 10 matchs derrière et ben bah, après ouais. le jour où tu arrives à faire tes trois victoires, bah hop, tu, re, tu continues de monter. monter. C'est ça, c'est bizarre. En ouais. fait, on dirait que c'est joué, c'est fait pour des mecs qui jouent euh, un match par jour, quoi, pas pour des mecs qui saignent un peu. C'est valorisant, je pense, pour le joueur, tu sais, qui est là. Il se dit ah, mortel je vais, je vais réussir et je vais parvenir peut-être un objectif que je n'ai pas reçu auparavant. Je reprends le message de Soso d'ailleurs. Salut à tous, hein, les salut, mecs. Là, Johan, salut à tout, tout le, le, le monde. Euh, tu disais, mais comment ils sont arrivés à ces divisions s'ils n'ont pas le niveau Alors, franchement, Soso, je te dis honnêtement, je connais des mecs. Hein, bon, je dis pas que c'est des merguez ou quoi, hein, mais ouais. ils me disent, ouais, frérot, regarde, je suis en div 3. Je me dis, mais attends, frère, il vient de PES, il est claqué au je sol Pas de moi c'est quand qu'en div 4 il est claqué. C'est mec, il est claqué. T'es en div 4 Luthor Ouais. Regarde la preuve, frérot! Ah, quel bâtard! <rire> non, honnêtement, les gars! Mais en fait, tout le monde peut monter, vu que tu as des paliers, Alors, tu, peux pas, tu ouais. peux pas aller plus bas, c'est facile, facile en vrai! Ouais, en vrai, tu vois, <rire> il y a Jova, salut Jova! Tu dis, ouais, je sais de qui tu parles! En vrai, les gars, je vous assure que ce truc-là, pour moi, c'est pas forcément positif! C'est bah, bien, oui. le gars, il est content ou quoi, mais tu dis, mais attends! En fait, dans la vie, tout n'est pas, pas beau, tout n'est pas rose, tout le monde est gagnant, ouais, euh, c'est le club vie... roté, quoi! Moi, je suis de la vieille école. Moi, j'aime bien de me dire, bah, si tu en div une frère, tu as su et tu galéré de malade. Et là, tu n'es que avec les meilleurs et tu vas te faire détruire. Et là, quand il y a des mecs qui me disent, ah, euh, hey, frérot, il m'a de regarde, je suis en div 1, je suis devenu trop chaud à FIFA. Bah, je vois 53% de victoire, tu vois, un truc comme ça. <rire> bah, normalement, compliqué. dans un jeu vidéo, euh, voilà dans un jeu de foot, en l'occurrence, si tu as 53% de victoire, je ne veux pas te dévaloriser. Tu mais... ne devrais pas faire partie des meilleures divisions, quoi. Bah oui. Et ouais, après ouais, la nouvelle saison, on redescend ou pas là je sais Comment ça se passe ouais, pas... Normalement, tu redescends, mais après… Ouais, de combien, hein euh... On ne sait pas. Normalement, division 3, il me semble, ou une, je ne sais plus. Ah, 3, ouais. 3, 3, 3, je crois, pour ceux qui étaient en 1, et 1 pour ceux qui étaient en élite. Ouais, donc tu vois, est... au bout d'un moment, au bout de 2-3 saisons, on va tous être compressés dans les mêmes, euh, dans les mêmes divisions, quoi. Ouais, ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est ça. Il y a Poulain qui dit pourcentage de win ne veut rien dire. Ça prend en compte le clash. Ouais, c'est moi je trouve que c'est un peu dommage. Après, attention. Moi, j'aime beaucoup le jeu. Je sais qu'on dit des trucs depuis tout à l'heure un peu, il y a un peu négatif. On pointe certains certains aspects ouais, en termes de gameplay. Enfin, je kiffe et tout. Mais là, là, pour ce sujet spécifique, ouais, je, je suis d'accord avec tout le monde. Flo, t'a pas entendu par rapport à ça, ce système de dive. Moi, je, pars, je suis d'accord avec toi, en vrai. Je ne suis, je suis pas fan sur le fait qu'on ne peut pas redescendre. C'est pour ça que, pareil, on dit que c'est compétitif. Mais euh, au final, euh, on va parler des, des points encore plus, euh, plus réels. Euh, ouais. Il y en a, ils montent beaucoup dans le classement. Pareil, je trouve. Bon, Revolves, je vais commencer par, pour que ce soit clair. Revolves, c'est le, le système pour euh, être joueur vérifié et pour participer au fut Champions Cup, c'est-à-dire ouais. les gros tournois du pas le choix, quoi. vous n'avez pas le choix de saigner ça. Voilà, on est d'accord. Donc, il faut être dans le top 256 et euh, d'Europe de l'Ouest. Donc, en soi, ce n'est pas non plus le plus compliqué, surtout pour Mino et moi qui... Est on qu on est parmi les... Des... Voilà, on est parmi, à chaque les... fois, le top 50 mondes. Son... Voilà. Et, euh, et du coup, il y, du... y a ce classement. Donc, en fait, il y a des mecs, tu peux savoir déjà contre qui tu joues. Donc, tu ouais. peux éviter les pros. Donc si tu joues que des mecs nuls, bah ça peut t'arriver de perdre. Donc si tu joues un mec nul et que tu perds, c'est vrai que tu te fais un peu punir, tu perds beaucoup de points. Mais en général, si tu maîtrises bien ton truc, tu joues un mec nul, tu as 90% de chances de le battre. Ah, Donc, tu veux tu dire qu'au moment de tu... au moment de tomber ah. sur ton adversaire, tu sais si c'est un pro ou pas et si c'est un pro, tu voilà. peux quitter quoi. Voilà, exactement. Ah ouais. Donc, je trouve un peu le système ouais. mal fait pour des qualifs. Et ensuite, il y a un deuxième point qui moi, j'aime pas forcément non plus. Le 2v2, certes, il a pris. Euh, là, il y a une nouveauté, on peut faire du Revolt sans 2v2. Il y a des mecs, ils montent que dans le classement, ils sont très très forts et ils vont se qualifier euh, sûrement comme ça, avec du 2v2. Et du coup, c'est vrai où je trouve que c'est. Le Future Champions Cup, c'est du 1v1. Du coup, je vois pas pourquoi tu devrais. Ah, le classement, il est 2v2, commun ça, au 2v2. Ça, 2v2. Ça, ouais. Exactement. C'est un classement commun. Ça, ça. Mais en plus et de ça, il y, y, y a aussi même euh, le classement. Ouais, PS4, ça faut ah, Je voilà. Ah ou ouais. voilà, le système compétitif est mal fait. Donc je euh, pense voilà. que ça va être rectifié, Flo. Honnêtement, les amis, je pense que je pense pas que ça va rester comme ça. Parce qu'avant, avant, avant là, sur Fut oui. Fut ou... le top 100, il avait une vraie valeur. Même vous, vous ne faisiez pas, vous faisiez pas top 100 tous les week-ends, si wow, ça, dépend de... ouais. ça dépend de si on le faisait sérieux ou pas, ou si on le ouais, faisait. Voilà. Enfin, je disais, il y avait un là. réel, il euh, y avait un vrai niveau pour faire top 100, quoi. Ça avait une vraie oui, valeur. Tu faisais pas top 100 comme ça, tu débarquais de nulle part. Alors que là, ah non, finalement, il ouais. n'y a rien qui a une vraie valeur aussi forte euh, cette année. Ah ben bah là, là, il là, y a souvent des mecs qui, qui tweetent, qui, qui, qui font 20 toi Tu vois, l'année dernière, quand tu faisais 30-0, enfin ouais. moi l'année dernière, je me rappelle la tweet 20. Là où j'ai fait 30 0 et que j'ai fini premier mondial. Euh, je crois, il me semble si je dis pas de conneries, j'avais fait 5000 likes sur un tweet. Alors tu quand j'ai fait champion de France, ouais. euh, bah c'est limite si j'ai pas fait moins de, de likes, tu vois. Donc fut champion, c'était un mode euh, qui, là où vraiment tout le monde kiffait, tout le monde, euh, tout le monde jouait, tout le monde euh, likait ça. Tout le monde était intéressé par ça et en fait maintenant je vois des pros qui qu'ils ont fait 20-0, ils font 10 likes. En fait tout le monde peut le faire ouais, le 20-0 et en plus de ça, et même en faisant 20, bah en fait c'est ça sert à rien puisque le rang 1 c'est 16 victoires. Donc là à 16 victoires t'arrêtes tu vois. Ouais. ouais. Déjà le nombre de matchs il est indicatif, hein. c'est indéniable les mecs. Hein. C'est 20 matchs avec le système qu'on a déjà annoncé, forcément ça... ça a pas la même valeur. Et demain, ton tweet, Mino, j'imagine qu'il a perdu en impression sur Twitter. Ah <rire> d'accord. Après, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que, les encore une fois, hein, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, l'aspect du joueur pro, l'expérience de jeu du joueur pro est encore est encore différente. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est de moins en moins bien, honnêtement. Déjà, euh, je... voilà, la scène e-sport FIFA, ce pas non plus la meilleure à euh... tout en vrai, pour, être, euh, très, très, euh... pour faire partie du tiers 1. Je pense qu'on n'est pas un jeu considéré comme tier 1 et ça, comme pour moi, ça continue de baisser. On peut le intéressant voir. Euh, C'est un jeu qui paye to win, honnêtement, qui demande beaucoup d'investissements de ah. financiers pour euh, être compétitif. Et de l'autre côté, là, ils ont annoncé les cash prizes. Il n'y a même plus de. Maintenant, les fut cup, le système de calibre, donc, comme j'ai dit, n'est pas non plus incroyable. Là, vous allez passer sur e-football, e les gars. Là, au moins, il y a du vrai cash prize. Tu gagnes une futs cup, tu as 10 000 dollars. <rire> Donc, euh, et pour, vous, et pour vous dire, pour gagner une FUT Cup, il faut quand même y aller et il euh, n'y a même plus de, de cast en fait. Maintenant, il n'y a plus de cast officiel pour suivre une foot Cup ouais. et il n'y a que 10 000 à gagner. Et pour moi, du coup, l'expérience de joueur pro, bah, pour l'instant, de tout ce que je dis, c'est vrai que c'est négatif, hein. mais je ne suis pas fan. Il y a quand Redis, même des trucs positifs. Attends, Redzi, a parlé de deux trucs et après, on va y revenir. Très important, hein. le fait que... Bah, FIFA, ce ne soit pas dans le top, euh, top tiers euh, des meilleures euh, scènes e-sport. Euh, e et Sport. le pay-to-win, il faut absolument qu'on en parle aujourd'hui. Bon, déjà, ouais, Imad, Imad tu vas-y, tu dis, il mmh. n'y a pas que du négatif, c'est forcément, mais là, on est sur un débat. Non, là, je pense que, honnêtement, je pense quand même qu'il y a des améliorations. C'est vrai que... Quel, quel jeu de foot fait aussi autant de visibilité que la scène e-sport FIFA, il n'y en, en a pas même Après, il euh... y a deux jeux de route, hein il y a la scène PES et on ouais. connaît les carences de, de la scène qu'il y a pu avoir Alors qu'il y, y avait années, beaucoup mais... hein il y avait combien à... et en cash ouais. price C'était oh, énorme. Il y a autant que FIFA, voire certaines années plus, plus. que FIFA, ouais. mais les gens les ne gens sont, pas, sont pas forcément au courant. Mais euh, mis à part ça, voilà, je pense même qu'aujourd'hui, voir un circuit professionnel, avoir un... tu vois as ton calendrier, tu as ton système, tu as, as des joueurs pros, tu as des structures, tu as des clubs comme le nôtre qui qui contre l'aventure FIFA, qui s'investissent, etc. Euh, tu as aussi qui essaye de faire les choses convenablement Je ne dis pas que tout est rose ou quoi. Et après, évolutif. Je pense que chaque année, peut-être qu'il y a des améliorations ces dernières années. Et peut-être que cette saison, justement, les joueurs pros, et là, en l'occurrence, peut-être Flo, c'est ce que tu dis, peut-être que cette année, bah, étant donné qu'il n'y a pas d'amélioration selon toi, bah, peut-être tu te dis, mais on ne va pas dans le bon sens, quoi. Bah pour moi, oui, puisque j'ai connu la période où à l'époque, FIFA 17 euh, fut, champion de... avais, euh, fut champion, donc euh, mensuel, il fallait être parmi les 12 meilleurs de ta région au monde, donc, ce qui était peut-être un peu trop euh, restreint, mais une... tu étais qualifié, paf, tu allais faire un tournoi euh, par-ci, par-là. Maintenant, là, je veux bien qu'il y ait le Covid, mais honnêtement, je trouve que pareil, on va revenir dessus, mais ils ont annulé la Coupe du Monde cet été, alors qu'il y avait des, des... l'Euro, il, des... il y avait des concerts, il y a tout ce qui a été repris, et ils disent « on annule tout pour le Covid ». Et là cette année, pareil, on part sur un, encore un mode de, un peu online et c'est vrai que c'est bien hein, de faire le e sport online. Hein. Je suis bien content, mais je pense bah, que vous êtes d'accord avec moi. Nous, bah. nous ce qu'on veut faire, c'est voyager. Bien ah, sûr. Après, on est invité à des tournois, on voyage et on va quelque part. Bien sûr. Non, y aucun... ouais, y chose, friend, il y a aucun. Je pense qu'il y a aucun joueur. Il y a aucun. Enfin, c'est bien pour personne le fait que ce soit online, ni pour les viewers, ni pour les joueurs. Ni pour la qualité, de... enfin pour rien, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui va te dire c'est mieux off online ou quoi. Après, je... ouais, du coup, je pense que ça peut être intéressant de parler d'un truc qui fait toujours débat, c'est le pay to win. J'ai l'impression que cette année, au niveau des joueurs, pas, pas pro, c'est moins pay to win. Parce que taux de drop plus élevé notamment. Moi, je viens de PES, où tout le monde disait Ah, PES, en une semaine, tu t'as une grosse équipe. Moi, j'arrive sur FIFA. En une semaine, tout le monde a des belles équipes. Après, pas des. pas des, Mais toujours a des belles équipes. Par contre, au niveau des pros, là, oui, vous pour être compétitif, c'est c'est to win, Mino. Ouais, pay to win de ouf. Pas de moitié. Toi en équipe incroyable. Hein. Euh... Ouais, moi j'ai une des meilleures équipes du jeu si ce n'est pas la meilleure. Euh, J'ai mis beaucoup d'argent dans le jeu euh, parce que je sais que tout le monde fait ça, tous les pros mettent beaucoup d'argent. Donc euh, voilà, pour être le meilleur, il bah, faut avoir la meilleure équipe. Hein, on ne va pas se mentir que ça joue beaucoup. Euh, même si tu es meilleur que ton adversaire, suffisent que, que tu es euh, Benzema en pointe et que lui a CR7, bah, même vous mettez la même frappe à la même minute mm. dans le même angle, son ado va marquer et ton Benzema va rater. tu vois. Donc euh, le pay win, ça existe depuis des années. Euh, moi, nous, avant d'être pro, bah, Rézia, moi, par exemple, je te prends nous comme exemple. Avant d'être pro, bah, on jouait avec des équipes moins fortes que les autres pros euh, qui étaient déjà là à l'heure actuelle, enfin euh, qui étaient déjà là à l'ancienne, avant qu'on commence. On a réussi à percer, on va dire, avec des équipes moins fortes, avec des joueurs moins forts. Et puis, euh, à l'heure d'aujourd'hui, bah, vu qu'on a réussi à devenir pro, on a, on a un avantage maintenant sur les autres qui ne mettent pas d'argent. On a une meilleure équipe dès le début, certes, mais avant, euh, avant de passer par là, bah, nous aussi, on avait... Euh, Martial et les autres avaient CR7, tu vois. Ouais. Et à niveau égal, vous pensez que ça joue à combien de pourcents euh, Tu joues à un minobis et, et toi t'as une équipe, euh, t as, t as ton équipe là et tu joues contre un mec qui a une équipe à, à, à aller à un million. Enfin, c'est un million, c'est déjà bien, mais c'est pas ouf. Euh, genre moi j'ai mon équipe et un mec qui a une équipe à un million. Ouais. Et vous avez exactement le même niveau. C'est ton clone. Ça bah, ta... Ouais, mais c'est à, à 100 100 matchs, 100 victoires. Non, parce qu'il y a un script qui est trop élevé dans FIFA. Je dirais ouais, euh, 85 bien. 15 frères. Ouais, c'est énorme, c'est énorme quand même. Ah, c'est énorme, ah oui, parce que le script, il est vraiment trop élevé cette année. Et même tous les ans, hein, le script, euh, il existe vraiment. Et moi, je le vois encore plus maintenant, parce que j'ai la chance d'avoir euh, bah, les meilleurs joueurs euh, dès le début. Alors que d'habitude, j'avais pas autant de bons joueurs. J'avais peut-être euh, R9 euh, au début de l'année. Là, j'ai R9, du 8 et Viera dans la même équipe, euh, alors qu'on est en octobre et que le jeu est sorti il y a moins d'un mois. mois. Euh, et puis là, je vois que c'est encore pire qu'avant, en fait. Hein. Les, il y a des matchs. Euh, bon RNF il met quatre poteaux alors que non c'est le meilleur joueur du jeu il met jamais de poteaux de base tu vois c'est le meilleur... meilleur finisseur du jeu et bien là non avec tous les joueurs que j'ai il arrive à... à faire des trucs de ouf il arrive à rater des passes à rater des contrôles à rater des, des choses inexplicables tu vois comment on, fait... De... Comment on fait comprendre à, à la commu euh, « normale entre guillemets qui peut-être ça choque hein, de voir des équipes comme ça qui valent beaucoup d'argent comment on peut faire comprendre ça idé Redzia, à des mecs voilà que pour en fait c'est normal entre guillemets je veux dire euh... Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Ouais. Le système, actuel, le système et comme Minol le disait, ça fait des années qu'on qu le connaît tous. Hein. Et aujourd'hui, ouais, il faut être compétitif. Après, bien sûr, les sommes peuvent un peu tonner ou quoi, surprendre beaucoup de gens, ce qui est totalement légitime. Bah oui, bien sûr. Et après, c'est comme ça, tu as un circuit pro. Tu... Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Tu ne peux pas faire autrement et euh, tu dois t'adapter parce que, qu'on en dise, t'as un jeu, as une scène, on a, voilà, on a la chance des enjeux dans ces scènes, bien sûr, il y a des enjeux, on est compétitif, moi, en tant que manager, Rezia Mino, tous les joueurs pro, pareil, il faut s'adapter, il faut faire avec, que ce soit avec les carences du jeu, ou même certaines carences éventuelles, notamment liées à, au format général et, et au système, notamment, euh, du it win entre guillemets. Après, bon, voilà, c'est... Système qui est comme ça, c'est encore un autre. Ah oui, c'est pas, ça, pas les, joueurs, les joueurs pros, ils y sont pour rien, ils s'adaptent, ils n'ont pas le choix. Ouais, voilà, c'est-à-dire euh... que tu veux être le meilleur, tu te donnes les moyens d'être le meilleur. Aujourd'hui, le système est ainsi, peut-être qu'il évoluera, on ne sait pas. Hein. Moi, je pense que dans la vie, c'est une histoire de cycle, rien n'est figé. Que ça évoluera, qu'on ira dans un autre sens, et... mais pour l'instant, pas... c'est ainsi. Faut pas croire que ça les fait kiffer de foutre des milliers d'euros dans le jeu. Hein. Mais c'est comme, ah ouais. euh, je sais pas, de là, comme euh, dire, comme la Formule 1. On sait très bien que les écuries qui ont le plus d'argent et qui ont les meilleures voitures, il euh, y a une 9 chances sur 10 qui gagnent, hein, c'est ça C'est vrai. vrai que c'est un peu le cas de la Formule 1, mais c'est un peu une forme d'injustice, je trouve. Donc, ah, bah c'est, euh, oui, clairement. Surtout vrai... que je trouve que c'est un peu contre les valeurs de, de l'e-sport, en tout cas pour FIFA. C'est euh... vrai. C'est vrai que moi, hein, j'ai commencé comme a dit Mino. Hein, à l'époque, à 17, je me rappelle, hein, j'ai eu Cristiano Ronaldo au bout d'un mois. Donc, euh, pour vous dire, à l'époque, il valait pas autant. Mais c'est-à-dire que j'ai fait, euh, je me rappelle, j'ai fait ma qualif champ. Je me suis qualifié parmi les meilleurs joueurs d'Europe sans CR7. Je l'ai eu le dernier week-end. Et maintenant, c'est inconcevable de ne de, de, de pas avoir de, de gros joueurs, d'avoir l'équipe type directe. Et... et en fait, c'est pareil. Je trouve que j'ai aussi la, la notion de, de l'argent, mmh et le fait de dépenser vraiment d'envoyer même euh, voilà je remercie la Sonaco vraiment pour, pour son aide ouais, fait, parce que, que, que tu as la chance on a très, la... très, très bien, vous voilà. avez la chance d'avoir un club derrière tu as eu des saisons où tu étais, euh, étais sans club ou... Non, c'est vrai que là là-dessus c'est pour ça que j'ai toujours eu cette chance parce que mais je me suis toujours dit le jour où j'ai rien pour pas d'aide et tout je serai capable d'arrêter parce que pour moi c'est ouais. pas un jeu qui est, qui est honnête là-dessus et Franchement, ça me fait de la peine de, de savoir qu'il y a des, des gens qui n'ont pas forcément de, de revenus ou des trucs comme ça et qui mettent quasi tout leur argent de poche dedans. Ouais. Et surtout, voilà, ils, ils, font pas mal, ils sont pas mal dans, voilà, dans des polémiques. C'est interdit par exemple, en Belgique de mettre des points FIFA. Ah, et du coup, les joueurs pro-belges, euh, euh, ils… ils... Bah, ouais, du coup, ils, ils trouvent, mettent quand même des quoi, sous. Ils arrivent quoi. à trouver des, des, voilà, petits, voilà. des petites douilles. Genre, ils mettent leur compte euh, en français, euh, ouais. genre, comme s'ils habitaient en France. et Ils mettent des sous, tu vois, comme ça. Mais comme à Gérésia, franchement, euh, je confirme ce qu'il y a et je trouve que c'est pas, pas juste, c'est injuste que des mecs qui ont un bah, budget illimité, que des mecs peuvent, peuvent être aidés euh, financièrement pour faire mettre des points FIFA et que d'autres non. Maintenant, euh, le truc, c'est que nous, on n'est plus rien parce que si voilà. on n'a pas de points, c'est nous, qu nous qui vont être désavantagés par voilà. rapport aux autres pros. Et euh, souvent, <coughs> souvent, je le répète encore une fois, il y a plein de, de viewers, il y a plein de, de followers, il y a plein de gens qui nous suivent, qui nous disent ouais mais Mino, Roti, Rezia, Rafsou mais prof, vous mettez des points FIFA, ne mettez rien et faites polémique. En fait, nous, on va faire ça. Ouais. Et derrière, bah, c'est d'autres mecs qui vont et mettre sûr, des sous de place ça. et qui vont prendre notre place. Ouais, tu vois oui. ce que je veux dire ça, Donc, en fait, c'est pas possible. Et, euh, et puis, ouais ce qui serait bien de la part du esport, c'est d'enlever tout simplement les points FIFA pour que le mec qui est le meilleur à FIFA, peu importe l'équipe, peu importe… Euh, il n'y a pas de point. Tu vois, si tu es fort, tu deviens pro. Si tu pas fort, tu ne deviens pas pro. Mais surtout qu'il y a oui. des alternatives. Ils découdent. Nous, on connaît sur PES, par exemple, c'est en recar, en recalibré. Alors, il y a d'autres formes d'injustice, mais au moins, il n'y a pas ouais. du tout il y a pas un centime qui fait la différence. Après, ouais le mode, le mode recalibré, c'est toujours intéressant dans une scène e-sport parce que tout le monde part sur le même pied d'égalité. Après, moi, honnêtement, me prendre pour un fou ou quoi, mais je pense que ça va évoluer, honnêtement. Tu vois, ça euh... comment tu vois ça évoluer comment oui, je pense que ça va évoluer et qu'il y aura de plus en plus, euh, entre guillemets, d'équité euh, sur, euh, sur la scène. Je pense que ça va évoluer dans le bon sens. On espère. Oui, on espère, de toute manière, voilà, on reste optimiste, etc. À l'heure actuelle, on connaît les formats, on connaît, euh, connaît euh, le système, comment il est, on s'adapte, on est obligé, on est des professionnels à l'ASM. On essaie de faire en sorte euh, voilà, de, de s'adapter au maximum, hein, que ce soit au niveau du jeu ou du système plus général on verra. Hein. C'est sûr qu'il y a... C'est des vrais débats, ça, lui tort De toute façon, on en a déjà parlé plusieurs fois. Peut-être qu'on reviendra sur... Important. Parce que, les gars, encore une fois, l'émission, c'est sur les jeux de foot en règle générale, sur les scènes e-sport des jeux de foot. On reviendra dessus plus précisément par rapport à ce délire d'équité, de... commencer avec les mêmes armes et tout dans, dans une équipe, dans, une... dans un tournoi. Aujourd'hui, sur FIFA, il euh, n'y a pas de compétition amateur vraiment organisée parier. C'est... Des fois, ils font un truc en partenariat, je crois, c'était Sony, ils faisaient un truc euh, en partenariat ouais, avec Sony pour un peu des tournois un peu plus amateurs et grand public. Mais Parce que là, pour truc, essayer de passer pro, du coup, si j'ai bien compris, faut cartonner à Rivals, essayer d'être dans les 256 euh, classés, c'est tout. C'est ça, et après, il faut aller faire des gros tops en Fute cup, et... et honnêtement, on va pas se mentir, hein. on connaît, euh, voilà, genre, quand des structures se lancent... Euh des structures se lancent sur, euh, sur l'e-sport, forcément elles veulent forc quand y a un retour, pas forcément sur investissement, mais elles veulent quelque chose ben, en retour, normal, ouais. forcément un intérêt et c'est vrai que c'est difficile de comprendre qu'un joueur qui n'a pas forcément un mec qui vient d'arriver, il n'a pas une grosse commune par exemple comme Mino, il n'a pas sa notoriété, du coup il va arriver, il va faire même un top 10 fut champ en fut cup qui va être incroyable et bien ça va passer un peu à la trappe comme a dit Mino, à l'époque c'était mieux de faire des 30-0 que des tops à des fut cup et du coup, bah forcément, il y a de moins en moins de joueurs pro aussi, je trouve. Et un joueur qui est pas connu, ça va être encore plus dur, malgré un top, de se faire recruter, de devenir joueur pro. En tout cas, c'est mon avis. C'est pour ouais. ça que, par exemple, on prend le, le cas de Fuma. Je ne sais pas si tu connais Fuma Luthor. Non, euh, je pense qu'ici, il que... y a pas mal de gens qui le connaissent. Donc, Fuma, c'est un petit jeune qui a arrivé l'année dernière dans la scène FIFA et qui a réussi à faire champion de France, qui a aussi réussi à faire champion des playoffs. Donc, il a gagné le tournoi le plus important de l'année. Euh, donc ce petit jeune, tu vois, j'ai joué contre lui en fut champion, euh, j'avais per... gagné, j'avais gagné 3-2. Il m'a envoyé un message, et il m'a dit euh, « Salut Mino, bah, je, suis... Enfin, je suis un mec qui suit toutes tout tes lives, toutes tes vidéos, t'es trop fort et tout, euh, je ah. kiffe et tout. » Et je lui ai dit « Bah écoute, euh, c'est gentil et tout, merci, franchement tu joues bien et tout. » Et on a commencé à s'entraîner ensemble. Et puis ce mec-là, il a fait un tournoi, euh, il a fait une fut champions cup, il a fait un top 7, si je ne dis pas de conneries, donc euh, un gros gros top. Et puis il y a moi qui lui a donné de la force, ensuite il euh, bah, y a Rafsu qui lui a donné de la force. Puis il euh, y a Dilo, puis il y a plein de, de, de pros. Et derrière, bah, lui aussi a réussi à devenir pro. Tout ça en mettant euh, 1000 euros dans le jeu l'année dernière euh, en tout. Tu vois. Donc 1000 euros, quand on entend ça comme ça sur un jeu vidéo, 1000 euros, quand tu n'es pas pro, quand tu n'as pas de ouais, revenus, c'est énorme. C'est énorme. Hein. Et pourtant, et bah, sur FIFA, 1000 euros, c'est tellement peu, c'est tellement rien du tout. Que, euh, ce qu'il a fait avec seulement 1000 euros, bah, c'est incroyable en fait, tu vois. On ne va pas demander des chiffres parce que voilà, euh, pour moi c'est personnel. Mais c'est quoi C'est plus x5, euh, fois, fois Enfin, je ne sais pas, un ordre d'idée général. En, en, entre x7, fois x10. Fois ok, ouais, voilà. Donc euh, c'est énorme, ça marche. Ok, non mais c'est intéressant. Hein c'est intéressant et en fait oui forcément il euh, n'y a pas que les performances il y a ce qui va avec et, et on se rend compte que c'est quand même un milieu assez fermé là ce que tu nous dis en fait c'est c'est quand même assez exceptionnel quelqu'un qui vient de nulle part et qui arrive à, à intégrer les pros euh, c'est fou mais après ça on le voit aussi dans le sport en général il découle un mec ouais, après honnêtement c'est pas aussi fermé que ça c'est à dire que les dernières années et quand même, tu sais, as, as quand même des tournois comme Lille qui ont une certaine médiatisation. Lille 1 est bon, entre guillemets, et tu tombes pas contre des mastodontes ou quoi. Tu peux essayer d'avoir une final stade, de te qualifier, de te faire repérer petit à petit. Tu as quand même quelques alternatives, tu sais, pour te faire repérer. Là, demain, tu fais tes futs cup comme l'an passé. Tu fais tes futs de cup, tu essayes de perfait, etc. Je pense pas que ce soit aussi fermé que ça. Après, bien évidemment, tu as tout le temps cette problématique de. Bah, de, de constituer une équipe ultra énervée parce qu'en effet sans grosse équipe bah, ton pourcentage de parfait va être très très très bas tu vois Ça Et... pour... pour parler ouais. de notre équipe Minorezia là vous, votre duo vous le placez vous le placez où à peu près en ni... niveau voilà qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer voilà. mouillez-vous les gars dis bon, je... qu ce que je pense si on a fait cette équipe ensemble, si on a décidé de signer ensemble, parce que bah, on a confiance l'un en l'autre, euh, que ça soit moi, euh, j'ai confiance en Rezia, et lui, il a confiance en moi aussi. On n'a pas beaucoup joué cette année parce que euh, bah, lui, il a les cours. Et moi, j'ai pas mal de contenu à faire sur YouTube, sur euh, les lives et tout. Donc, on s'est plus entraîné en 1v1 pour le moment. Par contre, je sais que là, on s'entraîne petit à petit en 2v2 et que bah, jour après jour, on commence à devenir de plus en plus fort ensemble et trouver des automatismes. Et clairement, je pense que cette année, euh, on va chercher le top 1 euh, sur les tournois de 2v2, que ce soit en Ligue 1 ou même des tournois euh, étrangers, des tournois mondiaux. Et franchement, euh, moi, je pense qu'on fait partie des meilleures équipes françaises. Il y a moi, Rezia, euh, Rocky Dax et a ouais. Ravsu. Pour moi, c'est les trois équipes qui sont top 3 en France. Euh, et je me mouille parce que euh, par rapport aux résultats que Rezia, moi... Euh, on fait bah, ces dernières années bah, je nous place dans le top 3 euh, clairement et Rafsou euh, Dilo pareil pour euh, pour Okudax, Fuma, ou aussi que, que j'ai oublié bah on fait tout toutes ces équipes là font partie des top 3 euh, top 4 des meilleurs joueurs, des meilleures équipes françaises et moi et enfin Rezia et moi on est prêt en tout cas euh, à en découdre et on va s'entraîner toute l'année pour ça et on attend euh, bah, les échéances hein. ok c'est bien vous mettez la barre on va dire tu bah, es d'accord suppose Ouais, non, il a très bien résumé en vrai. Hein. Franchement, on a fait cette équipe, c'est pour aller chercher les, les sommets. Hein. Donc, que ce soit en France ou en Europe, ce qu'on veut, c'est participer et aller chercher voilà, les titres vraiment nationaux ou européens. Franchement, il y a pas. C'est l'objectif. Donc, euh, moi, j'ai confiance en Mino. Forcément, le 2v2, c'est un truc nouveau. Et comme il a dit, à partir du moment où on va bien s'entraîner et tout, forcément, je vois pas pourquoi on pourrait pas s'entendre. Donc. Euh... Donc voilà, ah, on, on sera à fond la barre haute, mais euh, on, on sera croire. à fond derrière vous, évidemment. Et le coach, qu'est-ce qu'il en pense, le coach de tout ça ouais, ils, ils ont absolument tout dit, de toute façon, c'est déjà... Bon, toi, tu es dire... très content de ce recrutement, tu m'en avais parlé, Oui, on a ouais, avait... très qu content, que ça on fait on est... des... Ouais, ça fait quelques mois qu'on a bossé sur le recrutement, je suis très content de Mino et de Encore une fois, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire qu'une avance c'est bien, faire des... Bon, des espérances, c'est bien, mais le travail, c'est plus important. Derrière, ça fait très, ça. Euh, très scolaire, hein, mais voilà. vous savez, Mino et comment je suis. Voilà, de toute façon, il n'y a plus qu'à saigner le jeu, à s'entraîner intelligemment, comme ils le font très, très bien et comme ils savent le faire. Enfin, voilà, on espère forcément euh, faire briller Monaco euh, le plus possible. Il y a le circuit qui commence euh, à t, qui commence, euh, là très vite. Il dit même que la saison, elle a déjà commencé. Le jeu sort, la saison commence, tu vois. C'est quoi les, les, les, les, les premières échéances, c'est quoi, là euh, il me semble c'est d'ici un mois, il y aura une future Champions Cup et puis ensuite, ouais. bah, il y aura des, euh, des tournois. Euh... En fait, c'est ça, le circuit double commence euh, en décembre et euh, en, dès novembre, tu as déjà le, les premières Cup qui vont, qui vont arriver, le, les cup en 1-1. One -one. Euh, je vous invite à aller sur le site des FIFA Global Series 26 parce hein, c'est 27 novembre euh, 26, 27 novembre C'est l'année dernière je vois le boss et, et puis après ouais en décembre tu as justement un, un circuit double qui a changé a son intérêt voilà on peut encore débattre hein, sur, sur les formats ou quoi juste je vais revenir sur un petit commentaire du avant toute chose Il y a shadow bah, tu sais quoi Attends, est... avant de répondre aux commentaires hein du coup je te propose qu'on passe du coup aux questions on va répondre aux questions du ouais, chat meilleure transition c'est parti allez avec... Du coup, vos questions, on va répondre à toutes vos questions, enfin presque, donc n'hésitez pas à les poser. Du coup, vas-y, je t'en prie, commence. Ouais, non, bah, les gars, n'hésitez pas à poser toutes vos questions hein, sans, ouais. tabou, sans, tabou. Euh, sans tabou. Sans tabou. Sans tabou, les gars, vous pouvez poser euh, les questions que vous voulez, on est là pour vous répondre. Même les, les, les plus gars. intimes, est, euh... Mino, il, il, il ouais, attend ça. <rire> moi, je, je suis prêt à, à répondre à tout et en plus de ça, bah, on est 226, donc on est, bah, on est, est pas non. mal. On est beaucoup et je pense qu'on peut avoir beaucoup de questions si euh, personne est timide et... Que les vieux de l'ombre apparaissent et, et mettent leur plus beau euh, message pour poser les questions qu'ils ont envie. C'est beau. L'homme incroyable. Bah justement, pour revenir juste au commentaire de Shadow, il me dit bah oui, ok, mais là, les propos de Mino et de Kuhn montrent plus un pay to win ou un pay to can be pro. En fait, Shadow, je pense que c'est une question d'équilibre parce que regarde, euh, demain, tu fais ta Ligue 1, je ne pense pas qu'il faut mettre énormément d'argent pour avoir une Full Ligue 1, du, ou du moins les dernières années. Fais tes perfs et tout, moi je connais plein de mecs qui sont pros et qui ont fait Lilig Mino, tes premiers faits d'armes, si je dis pas bêtises, t'es à l'époque quand t'avais quitté la Néo euh, pour Millennium, et que t'avais fait tes euh, que tu déjà commencé à perpéter à Liliguin Et c'est pas pour autant que t'étais là à mettre eu, eu, énormément d'argent. C'est un équilibre. Pas Ouais, c'est pas le mec qui arrive Shadow et qui dit bah tiens je vais mettre 10 000 oui. balles forcément je en fait, Faut pas, pas vais croire que parce non. que Luthor même si je mets des 40 000 balles euh, je ferai rien je ferai rien de je rien de pro hein, les gars de, à part des packs opening peut-être un peu pro mais c'est tout faut faut pas faut pas croire que c'est c'est c'est pas c'est pas si simple en fait en fait ce qu'ils disent, ouais, c'est que pour devenir pas. pro c'est pas l'argent qui compte mais quand t'es pro pour parfait, tu bah, t'as pas le choix c'est plus c'est plus ça qui compte ouais, quand t'es on... ouais. ah. Modo ouais. Et eh ben euh, tiens, il y avait une petite question. Ouais, alors le 2v2 qu'on explique aux gens, le 2v2, c'est du bah ça va être Minorezia contre un autre duo. Et du coup, bah, franchement, c'est moi je trouve que j'aime bien. Moi j'aime bien la cop. Je trouve que c'est pas mal, c'est dynamique et du coup ça, ça oblige à une alchimie entre vous deux qui va être très importante parce que euh, en, en 2v2 nous on connaît sur euh, PES, mais euh, c'est très très important de bien s'entendre. En fait, deux bons joueurs font pas forcément deux bons mecs de 2v2. Et bah ouais. du coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. En mon sens, il faut s'adapter l'un à l'autre. Et ouais, le circuit, aujourd'hui, le 2v2, cette saison, va mis en avant de, de la part de Yé pour le circuit compétitif. Ouais. Tiens, Sambora, moi, j'ai envie de… Ça, ça ressemble plus à du ping-pong qu'à du foot. Alors, c'est… Euh, on va dire qu'il il titille. Hein. Mais, ouais, est-ce que pour vous… moi, pour moi, c'est arcade, mais ça n'empêche pas que j'aime bien le jeu Tiens, Hidekoune, toi Qu'est-ce que t'en penses Parce que toi, tu viens quand même. tu es quand même un esthète du foot. Tu fais des, tu fais des reproductions. Non, mais c'est vrai. T'aimes bien le, ouais. les, les beaux gestes. T'aimes bien le beau football. Et il y a des mecs qui vont dire :« Mais attends, comment il découne Il peut aimer FIFA. FIFA, forcément, c'est pas beau. C'est le diable. C'est arcade. Ah, ouais, hein. de... bah, » C'est vrai. Bah non, bah tu. Eh, hey, t'en connais des mecs. On en connaît des mecs comme ça. Hein. Non, mais après, moi, franchement, Luthor, moi, c'est très très simple. C'est-à-dire que je. je... J'allume, je lance mon jeu, je kiffe le jeu, j'y joue, c'est aussi simple que ça. Je sais que j'ai un jeu vidéo et moi, je n'ai jamais été dans ce délire. Et pourtant, je suis un mec de PES, je n'ai jamais lâché PES ou quoi. Et je suis... Je... Les mecs, ils me disent, ouais, il faut une simulation, C'est pas le vrai foot. Frérot, à l'époque, des grands PES, PES ah, 5, PES Ça n'avait rien, rien de simulation. Ah, ce pas une simulation. Moi, frérot, je veux vraiment les grandes sensations du foot. Je répète à chaque fois, je descends, frérot, en bas de chez WAM. Je fais un foot avec mes ah potes oui. ou quoi, je vais au Five. Après, je ne te dis pas qu'on doit être dans, dans, dans un jeu, limite, un, un jeu avec ouais, des, tu sais, euh, des pés ou quoi. Ouais, ah ouais, ce FIFA, je le prends. Je sais qu'il est arcade. Je sais qu'il a ses mechas, qu'il a ses qualités, ses défauts. Moi, j'aime bien mon expérience de jeu, tu vois, sur FIFA. Après, voilà, tu me parlais des remakes, des reconstitution... des recréations de but, pardon. Tu peux en faire sur FIFA. J'en ai fait d'ailleurs sur mon Insta, ouais, les gars, si vous ça. N'hésitez pas. pas ouais, promo, bah, ouais, il, place, <rire> il place sa pub. Mais moi, tu vois, je, il y a des mecs qui disent Ouais, oh, si tu joues. Parce que ça, moi, je l'ai déjà vu. Hein. Si tu joues à FIFA, ouais. tu connais rien au foot. Mais moi, j'aimerais bien. Hein. Non, mais un jour, j'espère qu'on aura un joueur pro un joueur pro de foot. Et les mecs, les joueurs ouais. pro ils jouent à FIFA. Donc ça veut dire qu'eux, ils connaissent rien au foot. C est, c est, ça veut rien dire, cette explication. Ah. Reste un jeu vidéo en fait. Mais ou oui, c'est ça. À partir du moment où ton expérience, moi, je pour moi le mot le plus important, ou plutôt l'expression, voilà, c'est expérience de jeu. à partir du moment où tu kiffes, tu es là, tu vis une aventure, que tu crées du contenu ou pas, que tu es là, tu as des objectifs et au FIFA, tu en as beaucoup. Le système de cartes, le système de ranking, on sait, il y a des carences, il y a des défauts, etc. Mais à partir du moment où tu kiffes, tu prends du plaisir, tu as en plus une scène compétitive. Moi, je préfère, tu vois, avoir le verre à moitié rempli qu'à moitié vide ma façon de penser j'avais une taille jale il y a une question pour vous euh, batia radia les gars vous parlez des récompenses fut champ quel intérêt pour vous en fait pourquoi enfin euh, vous en foutez vous avez déjà des teams énormes. non soit c'est pas moi personnellement je m'en fous pas parce que bon, je, vais... je vais commencer par plusieurs arguments bon moi j'ai certes un budget euh, émis par la monaco mais après, mon but, c'est que je n'ai pas forcément envie de rajouter de l'argent de mon côté. Donc, euh, je fais FUTCHAMP pour euh, oui. si je pack direct un gros joueur, ça m'arrange. Comme ça, je sais que je vais avoir des crédits de côté. Je n'ai pas, pas besoin de mettre d'argent dans le jeu. Et ensuite, il y a aussi la notion de plaisir. Je, on ouvre des packs, certes, hein, mais les, les gens adorent ouvrir des packs. Moi, j'adore ouvrir des packs. Mais par exemple, ouvrir euh, 1000 euros de, de, de packs à 7500 donc ça fait je ne sais pas combien de packs, pour ouais. rien packer et faire de la vente rapide. Il bah, n'y a pas de plaisir en fait. C'est comme un travail à la chaîne en fait. Tu fais tout le temps la même chose, tu es là, tu n'as même pas de plaisir. Tu t'envoies de l'argent, mais tu n'as même pas de gros gros joueurs. Et du coup, voilà, le... à l'époque, je me rappelle, quand tu faisais au moins un top 100 mensuel, tu étais content, tu étais là, tu étais excité de savoir quelle légende tu allais avoir ou des gros Bien joueurs. Sûr. Et c'est vrai que forcément, moi, moi j'aimerais paquer des gros joueurs pour mettre le moins d'argent possible dans, dans ce jeu. Donc voilà pourquoi je suis futur. Voilà, il vous ouais. a répondu, les gars. Mino, je pense ah, que tu as le même avis. Le même avis. Vas-y, message du chat. En fait, Mino, il est malade, le Ouais, il est malade, comme ça, le pauvre. Déjà, c'est. C'est super Je suis venu parce que, franchement, déjà, de 1. C'est la première fois de ma vie. Enfin, après première de ma vie, c'est la première fois que je parle à Luthor. Et déjà, ça, c'est typhon parce que je le connaissais pas avant. J'ai entendu beaucoup de choses positives sur ce gars-là. Et franchement, j'ai l'impression que tout ce qu'on m'a dit, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas un mec bien. Franchement, c'est un mec au top. C'est un mec au top, ça se voit, franchement. Grosse force, mon gars et puis euh, bah, en plus de ça, ça fait plaisir de débattre avec, euh, avec vous, on peut parler de, de ce qu'on qu pense, nous aussi, parce qu'on pense différemment euh, que les autres, parce que euh, nous, c'est notre métier, donc nous, on, on est encore euh, dans, un, dans un système de, de pensée différent. Donc déjà, pour ça, ça fait plaisir de débattre là-dessus, et en plus de ça, bah, de se faire inviter sur ce live euh, avec plaisir, hein, comme m'a euh, parlé tout à l'heure avec Raisia bah, des, des moments comme ça, franchement, ça fait kiffer. Et puis, ça permet aussi euh, à nous deux, à Arisa et moi, de, de parler avec d'autres personnes, de discuter avec d'autres viewers, d'autres pseudos aussi. Parce qu'il y a des mecs euh, là qui posent des questions que j'ai jamais vues sur euh, des chats Twitch, tu vois. Donc, euh, c'est déjà pas mal. Et ça nous permet, nous aussi, de, de parler un peu avec tout le monde, tu vois. Mais de l'émission, exactement. Mino, il est malade et il est très, très gentil d'être là parce qu'il y en a plein euh, malades comme ça, il ne serait pas venu. Et merci pour tes compliments. Moi, les gars, je suis vraiment très, très fier de faire partie de ce club-là. Et en plus d'être avec vous, vraiment, je l'ai dit à Emad direct pour moi, c'est un kiff de foot. Et pour moi, l'équipe, voilà, elle est incroyable. Mais bon, on ne va, se... va, se... <rire> va pas se faire des câlins dans tous les sens. Mais voilà, mais ouais. il est malade, le pauvre Mino. Mais il reviendra. Ouais, là, on je le... suis malade de ouf, hein, on a prévu euh... de le réinviter avec Ousma ouais. pour faire la bagarre. Euh, on, veut la bagarre. <rire> on veut juste la bagarre. On veut juste la bagarre. Un grand e-football vs FIFA. Ah non, là, ça serait vraiment trop bien. <rire> Et Redzia, bien euh... sûr, Redzia aussi il reviendra. Redzia, euh, hein. c'est même pas. C'est une certitude que ce mec-là, il reviendra. Bien <rire> sûr, Redis, on l'a dit en attendant les lives. une question, les gars. Dans FIFA, vous faites du Volta. Je sais que ce mode de jeu n'est pas tellement joué. On ne fait pas de Volta. Euh, ce mode de jeu, bah, à la base, j'avais pas mal de. Pas mal de. Espoir. Espoir dans... par rapport à ce mode. Qui est tellement voilà. différent. C'est ça. C'est que, que moi, je suis un mec qui aime marquer des beaux buts. Avant d'être pro FIFA, je suis un mec qui fait que des dribbles, qui joue pas à FIFA pour jouer Et... ou pour euh, gagner. Et... Je joue pour marquer des beaux buts. C'est ma vie de mettre des beaux buts. Et euh, Volta, j'ai essayé. Franchement, c'est loin d'être FIFA Street. Donc, euh, moi, perso, ouais. euh, aucun chiffre là-dessus. C'est intéressant. Qu'est-ce qui manque à Volta pour euh, marcher, là Pour marcher plus euh, Moi, je, euh, nous, avec, euh, avec Idécoun, quand c'était sorti il y a deux ans, on rêvait d'un mode club pro Volta. Tu te rappelles Iman, on avait ah, parlé ouais, quoi, je hein. me disais si tu mets si tu perds ton joueur, un vrai système imaginaire Minot, c'est un système de ranking genre euh, je sais pas avec des points de compétence, des points avec ton score mais aussi par rapport au drip que tu peux mettre et tout. Je trouvais que l'idée pouvait être incroyable. Ah ouais, tu vois, du 4v4 tout les joueurs. On a tous eu la même attente hein, franchement ouais. quand ils ont annoncé ça et tout, on s'est tous dit même moi perso avec tes potes à moi, je me suis dit ça peut être grave stylé qu'on fasse ça si tu puis quand on est tu puisses jouer avec euh, d'autres joueurs et que tu contrôles juste ton joueur, je me suis dit ça peut être incroyable, mais bon, ils l'ont pas fait la première année là. Je crois qu'ils l'ont peut-être, si je me trompe pas, ils l'ont rajouté cette année là. Mais c'est vrai que moi j'ai même pas lancé le mode Voltage. et Club de... Pro. Vous y jouez ou pareil, c'est un mode ah, on y joue de temps en temps entre potes pour rigoler avec Renzia. Bah nous, on a l'habitude de jouer ensemble en Club Pro. Mais sinon, en vrai, on ne joue, bah oui, euh... joue pas tellement avec le pro parce que nous, euh, bah, notre but, c'est d'être euh, le, les meilleurs en 1v1. Et du coup, euh, malheureusement, on n'a pas trop le temps euh, pour jouer à d'autres modes que le 1v1. Et même quand on a le temps de faire autre chose, bah, du coup, on ne joue pas à FIFA, on essaye de profiter de ouais. notre famille, nos potes et tout. Tu Intéressant, Mino, you know, c'est combien, les gars, combien d'heures par jour de, de, de, dans, de boulot Parce que c'est pas... du boulot. Il n'y a, y a, y a pas de Ouais, mais de combien de... Tu, tu devais donner de moyenne peut... Ça, bah, pour moi, je dirais qu'à la sortie du jeu, on joue euh, peut-être 2-3 heures par jour au moins ouais. pour euh, assimiler euh, tout ce qui marche bien, pour assimiler le nouveau jeu, le, la nouvelle méta, on va dire. Et puis ensuite, plus les mois passent, plus on joue de moins en moins. Et euh, moi, je suis plus le genre de mec qui va jouer beaucoup avant un tournoi, mais qui va moins jouer hors euh, tournoi, tu vois. Mm. Mais se tirer euh, en temps normal, arriver en, en janvier... Euh, peut-être aller trois heures par semaine, cinq heures par semaine. Puis toi, tu as tes lives, tu as, tes... as des vidéos YouTube, ça te demande. Ouais, de moi, c'est surtout ça, c'est surtout ça qui me. demande. Mais du coup, de... c'est quand même du FIFA. Tu joues quand même. Tu joues pas que trois heures par jour. Là aujourd'hui, Tu vas être en live combien de jours, combien de temps? Il y a Dak qui la balance dans. Le ouais jeu. ouais. Alors, il a, Dak, minutes. Minutes, a Il dit mais tu as joué 10 bon. heures. Non, mais Dak, euh, t'es sérieux ou quoi? <rire> <rire> il, pas non, mais... il, il est ça ma chaîne, je peux rien dire. Bon j'avoue il a raison. C'est vrai aujourd'hui j'ai joué 10 heures, mais c'est ah. exceptionnel les gars. Je suis malade, je peux pas sortir. Du coup. Voilà, je suis obligé de jouer pour penser à autre chose, pour faire passer le temps. Tu ah vois moi, si j'ai loupé une heure de sommeil, j'allume FIFA, je suis éclaté. Et toi, tu es malade comme ça, ça ne t'empêche pas de taper un des meilleurs mecs d'Espagne. C'est incroyable. Et, incroyable. Et euh, ça me donne encore plus envie d'y jouer quand je suis malade parce que au moins, je vois que même malade, j'arrive à, à gagner <rire> des matchs petit fait non, tu vois. Je, je me dis, dis qu'en fait j'ai un talent tu vois <rire> ah ça on euh... le savait hein. pas seulement euh... toi Flo pas tu pas le les... combien et toi Flo ouais quand même à la question même si on sait toi t'es es, es, es, es aux études ou là t'es à fond euh... oh, non non je suis étude encore et ah, pour ouais. ça j'ai toujours fait ça depuis le début et parce que je suis pas fait pour être le, le genre de mec qui joue 10 heures par jour tout le temps et des fois j'aime bien ouais j'ai des moments de rush mais je suis comme Adimino, je suis plus le, le genre de gars qui joue peu euh, hors compétition. Et quand il y a une compétition qui arrive euh, deux semaines avant, je me mets un peu à jouer ouais, 5-6 heures par jour. Mais j'essaye toujours de… En fait, comme un vrai sport, Comme un vrai sport, Sauf vous ça, avez vos, vos, vos entraînements réguliers. Et puis avant, avant la compétition, là, il y a les, les, les grosses sessions. C'est ça. En vrai, moi, voilà, genre j'aime pas jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout le temps Et je trouve que c'est pas bon parce que plus on joue, plus on a peut-être le mental qui est… Voilà, qui peut être fébrile ou qui peut être, euh, comment dire, on peut vrai. vite s'énerver ouais. encore plus facilement. Et du coup, moi, je trouve qu'on va moins bien jouer. Donc, il vaut mieux avoir l'esprit libre, la tête tranquille, la tête reposée et de jouer voilà quand il faut et de manière intelligente. Ah, C'est intéressant. Tiens, j'ai une petite question hein, parce que là, on a le coach. là Ça ça, ça sert à quoi Ça sert à quelque chose, un hein coach, les gars, en ou je suis plutôt manager avec un aspect coach, mais je suis manager. <rire> mais tu vois, en fait, le truc, c'est que, en vérité, euh, pour revenir à cette notion de saignage de jeu, tu dois saigner intelligemment. C'est pas t'arrives et tu ouais, saignes au hasard dans n'importe quel mode de jeu. Tu as tes, tes adversaires, t'es sparring partners, entre guillemets, tu joues pas n'importe qui, tu fais ça de manière intelligente c'est aussi un peu de cadrer tu vois, tout cet environnement-là et, et permettre tu vois, aux joueurs de, de pouvoir s'entraîner intelligemment. Flo à chaque fois le rappelle souvent la chose la plus importante t'as pas besoin de saigner 15 heures par jour tous les jours pour eux. non quand il y a une compète importante, tu sais que tu as besoin de game, notamment pour cet aspect mental et se mettre en confiance il y a des mechas qui, qui sont importantes à, qui sont importantes à assimiler hein, ça c'est sûr et certain euh, voilà c'est L'intelligence, c'est à peu près comme tout. Et il y a El Flaco qui dit Des coups on fait de bons massages. Et je fais d'excellents massages, en plus, c'est vrai." <rire> Et il y a, quittez pas le live, les gars, parce qu'il va y avoir le tirage sort très bientôt pour ouais, gagner... On fait gagner un FIFA, un les gars. Ouais, Donc, euh, ça... il... il reste euh, 10 minutes de live, donc ça va vraiment pas tarder, puisqu'on quitte à 10h30 à ah, 10... 20h30 euh... tous les mardis, 19h, 20h30 ouais, 10h30. Ça go, ferme. les gars, c'est parti. Hein. Pourquoi y est, ouais. est n'a pas… Tiens, le, give, le giveaway, il est, il, est, il est open, les gars. Donc, euh, il est open, il faut écrire un mot. Mardi débat dans le chat, les gars. Mardi débat, les gars, allez, c'est pas bien okay. J'espère que débat, je vais gagner, comme pas ça, pas je, vais je vais donner à madaronne. <rire> Vas-y, moi aussi, je vais <rire> participer. Pourquoi, pourquoi c'est vrai, pourquoi dit, moi, j'ai l'impression qu'ils abandonnent le, le, le club pro hein, d'année en année. J'ai l'impression que les pourtant la commune elle est énorme de club pro les compètes à son c'est pas des compètes officielles euh... ouais je sais pas vous t'en penses quoi il découle toi le euh, club pro en fait parce que moi, ça rapporte moi, pas d'argent ou... de... ah mode oui pour, pour moi c'est le meilleur, euh, meilleur loin, mode. C est... C est... il est exceptionnel ce mode là peut-être ouais peut-être que le business model enfin je veux dire euh... La monétisation peut-être de, de ce mode fait que c'est un peu plus compliqué de le développer. Tu as aussi, le, en termes d'orga, parce que 11 joueurs dans une LAN, c'est complexe, tu vois. On a déjà vu ça, notamment en Espagne. Euh, mais tu sais, ça reste toujours plus complexe à organiser que la scène 1v1. Après, bien sûr, tu as tout ce système un peu de, de business avec FUT, etc. Je sais pas si Club Pro... À mon avis, il hein, hein. ouais, y, y a une formule à avoir. Franchement, il y a une formule à avoir. J'espère qu'il que y aura des bêtes de compétition. Il y en a déjà hein. Mais que ce soit, ouais. un, peu plus, euh... que ce soit un peu plus structuré, c'est ouais. pas organisé par euh... attention, t'as quand même des, des orgas, tu vois, notamment sur Twitter, t'as des petits championnats, enfin oui, mais sinon t'as des championnats qui sont orgas et tout, bien sûr, mais mais mais c'est pas c'est pas porté par hein. tu vois, c'est il ouais, pas forcément jour, ça en avant, c'est dommage, enfin je sais pas, parce ouais, que comme tu le dis, c'est le mode ultime. Exactement. D'ailleurs, il y a El Flaco avec qui je joue en club pro, là, dans le live. À chaque fois, il me dit « Ouais, ramène Mino, etc. » Mino, dis-lui, s'il te plaît, qu'un jour El tu El Flaco, t'inquiète, on, on va faire du club pro ensemble. Euh, c'est celui qui s'appelle Tiramisu Non, c'est... El, El Flaco. El Flaco. Ah El Flaco, je crois qu'ils appellent tiramisu en dessous du 59 El tiramille Flaco en dessous. Flaco. Dire, El, flaco 08. Ouais. El Flaco Flaco 08, T'inquiète, je vais te, je vais, revient va avec Rizia et tu vas voir les deux meilleurs attaquants au monde après R9 ouais, je et Hernández. Voilà, bah ouais, il, il y aura Mino et Rizia après. Ouais. Ah, je serais pas là ce jour là, moi. Je... je ferai, je commenterai le match parce qu'il va m'insulter. Il va. <rire> <rire> il va gars, il y a du qui... coup, les gars, pour les ceux qui viennent d'arriver. L'obscurité là pour le. Ah c'est moi, ce que c'est moi qui a mis un tweet qui a dit qu'il avait un 21 FA22 à gagner Excuse-moi. Du coup, les gars, je le répète encore une fois, il y a FA22 à gagner sur le live, les frères. Il faut taper « Mardi Débat euh, » sur le chat, comme moi je viens de l'écrire. Et puis, euh, vous allez peut-être gagner à F1 22 Même si vous l'avez déjà, vous pouvez le donner à votre pote, à votre famille, à votre cousin, vous pouvez le revendre. Euh, vous pouvez euh, à nous. faire, faire un cadeau aussi, tout simplement. Ouais, c'est bien les cadeaux. Bien, bien sûr. Cadeaux. Et prochainement, potentiellement, on fera gagner aussi des, des points FIFA. Des points FIFA. Euh, Parce qu'on nous l'a demandé sur Twitter. Et c'est vrai que pour ceux qui ont déjà FIFA… Ah, donne des points FIFA Mino. Ah, je euh... fais ah, des points FIFA <rire> et 7 games? bah écoute déjà, essaye de gagner FIFA 22, parce que si t'as pas le jeu, <rire> ça arrive que t'en Fifa. <rire> Salut Timmy, du coup, n'hésitez pas, euh, mardi débat, c'est tous les mardis sur cette chaîne, ouais. de 19h à 20h30, idécoune et moi, et des invités exceptionnels comme ce soir. La semaine prochaine, euh, idécoune, on sait déjà de quoi on va parler ou on garde encore le suspense on va un peu garder le suspense, on va en parler un peu sur Twitter, les gars. Et je voulais revenir sur cette émission. Bah, merci, Mino, Redia, hein, les, les cracks. Euh, Mino, je plaisir. sais que tu es malade et tout, c'est pas évident. Euh, merci, hein, franchement, c'était un plaisir de faire l'émission. Ouais. J'espère que dans le chat, vous avez kiffé aussi. Hein. Ouais. Je J'espère, les gars, que vous avez kiffé notre venue à Rezia, moi, Idekun et aussi euh, Luthor. J'espère qu'on a répondu quand même à toutes les questions. J'espère aussi que vous avez éclairci sur pas mal de points sur lesquels... Euh, vous aviez peut-être euh, pas, pas de réponse définitive et surtout moi avant de partir j'aimerais euh, remercier tous ceux qui étaient là et aussi faire un gros bisou à ma future femme. Ah oh, c'est beau. <rire> Quel homme. Je pense qu'elle est sur le live. Ouais je pense. À... Attends je regarde si elle y est. Attends bouge pas. C'est un génie. Ouais elle y est. <rire> ah je suis mort. Bon, elle y est et elle s'appelle Idé Cetcoon. Ah oh. <rire> <rire> ouais donc la, ah, là elle a eSport a bien sûr un Twitter. Que je vous mets là, n'hésitez ouais. pas. Et aussi, là les dessus. gars, voilà. De temps en temps, on aura nos joueurs. On aura, euh, voilà, aussi Walid, Flo, Mino avec Luthor. Ouais, et sûr. on aura des invités. On va annoncer à chaque fois les prochaines thématiques avec <rire> les, les invités qui seront différents. On a du beau monde à ah. hâte. Euh, voilà, des, des invités. Et Mino et Flo feront euh, d'autres apparitions sur la chaîne pour débattre sur plein de sujets ouais. liés au jeu de football en globalité, euh, au scène e-sport aussi. Et, euh, voilà, j'ai hâte parce que le programme il est lourd de ouf les gars ouais carrément carrément merci pour le like y a pas de quoi n'hésitez pas à suivre Flo et, et Mino aussi hein puis il découne et moi par... si vous voulez sur sur les réseaux hein. <rire> mais là Mino à hein, Mino il casse tout il sur YouTube cool. là ah, il a fait une percée incroyable oh là, là quel ah, homme je pense que ça fait ça fait tiffer hein. même, euh, hein, une... hein. même sur Twitch d'ailleurs même sur Twitch moi c'est une petite vidéo ensemble. On peut couper les cheveux Imad. Imad qui aime bien ses jeux, qui les a pas coupés depuis deux ans. On peut faire un truc drôle. Une vidéo buzz de ouf. Pire que pas couper les cheveux. Frère, franchement la jambe droite si tu veux, mais pas les cheveux. Non mais en vrai de façon, les gars, on refera. On refera des petits débats. Minot sera un peu plus en forme. je suis malade comme un chien. Ouais, même on fera des petites sessions, les gars. Vous inquiétez pas. Genre il y a Alex qui dit le roi du teasing. Non, bah, on ah oui, on est obligé. Mais... Est-ce est qu'on peut savoir qui a gagné le jeu avant de partir ou pas? Ouais, on va savoir. Il va y avoir le petit tirage de sortie qui Et... va être fait, vous inquiétez pas, ça va arriver non, mais... incessamment ouais, sous ouais. peu. Mais du coup, voilà, on vous propose une émission tous les mardis. Qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que marqué, le bot là? Ah bon il a dit ça ce et, et c'est ah ouais, Timmy, c'est Timmy, Timmy. Ouais. Timmy 21 600, Bravo, Timmy 21600, il est où, il est où Timmy Est-ce que tu es là Redzia, il, il stream Timmy. pas encore mais Redzia, il va très bientôt stream. Ah Redia, on en a parlé juste avant. Prévu, oh, prévu, vraiment, et on lui donnera de la force, on lui donnera de la force. Et bravo à, là, à Timmy. Bravo à Timmy 21600 qui remporte. Timmy, il est bien. ce magnifique FIFA 22 et qui va pouvoir taper Mino et Redzia en en on t'attend, on t'attend. Les gars, c'était un réel plaisir, encore une fois, euh, de faire cette émission et de vous retrouver, vous, les viewers, et d'avoir des invités aussi cool que ça. Euh, bon, là, on fait partie de la même équipe, donc euh, c'est plus facile, mais croyez-moi, hein, comme Idécoun l'a dit, on va avoir des invités très lourds et pas que de l'e-sport. Hein, pas que de l'e-sport, on vous prépare ça. Question, Timmy, euh, d'où est-ce que tu es venu Est-ce qu'on euh, est qu pourrait savoir. Euh, ouais, d'où viens-tu D'où viens-tu Ça, ça, la radio. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Histoire qu'on puisse savoir comment tu as gagné ce FIFA 22, tu vois. J'aimerais bien... Est-ce que tu l'as déjà déjà Est-ce que tu l'as déjà euh... J'espère que tu n'es ah, pas sur Switch, C'est important ça. J'espère ah, Ouais, mais j'espère qu'il n'est pas sur Switch, parce que ça va être compliqué. Ça. Non, il doit être sur console, je pense, ou PC peut-être. Timmy, voilà, c'est un... Une... Un, un mec qui joue sur PC, ça. Ah, Timmy, c'est un mec qui joue sur PC. Vas-y, dis-nous. Moi, je pense qu'il joue sur PS5, moi. PS5 ou PS4. Ah 4. Ah Ah, c'est pas pareil. Il joue sur PlayStation. Vous, c'est PS. Non, mais de toute manière, Timmy, tu, tu nous contactes hein, sur ouais. Twitter, on dm AS Monaco eSport. Si bah, il même pas sur normal. mon Twitter à moi sur ou -Cool, Même sur celui de Luthor, il y a aucun problème. Et on règle ça. J'arrive par Et Twitter voilà, de Luthor. Suis... Ah, c'est un Et gars voilà. bien. C'est un ouais, gars bien. C'est top ça. C'est un gars bien. Et tu l'avais <rire> déjà ou pas quand il n'a pas une, une belle connexion parce qu'il a une demi-heure de retard là. là. <rire> <rire> il a du ping. Il a, du ping. Ah ouais, il a un ping énervé, on dirait Il a la même caméra que Redzia là. S <rire> Ah, ah, ouais, ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Tiens, c'est un genre PC. Ah, je suis un génie. <rire> ah, ouais. Les Timis, c'est des genres PC. Bon, les gars, c'était très cool ah, ce live. Merci la... beaucoup pour ce live. La rediff sera vendredi soir sur ma chaîne YouTube. Et sinon, bah, ici même. Je vous fais des bisous, Alors, les amis. Moi, j'ai envie de vous dire, je vous fais des bisous aussi. Mais vu que je suis malade, je ne pas ouais, des bisous, de loin. Je vais... <rire> du coup, euh... à plus, les frères. Le, le, le mot de la fin pour euh, Redzia, Idekunemino, Redzia. Attends, pas en même temps, ouais. pas en même temps. Reddyah, vas-y, Reddyah, Moi, il est prêt. moi, moi il est prêt. Vas-y, Mino. <rire> vas-y, Mino. Oh, ah, c'est beau, <rire> bah, merci de... merci d'avoir suivi le live. En vrai, merci à vous aussi euh, pour, pour cette petite émission. C'était cool. J'espère que euh, voilà, n'a pas été trop cruel. <rire> mais au moins, on est, je suis quelqu'un de franc. Mais voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas. Et... C'était très cool. Prochaine. Il est cool. Ben moi, très content d'avoir nos gars pour ces premières émissions. Je remercie le, ben là, tous les gars des, des communes, hein, que ce soit FIFA ou ouais, autre, d'être cool. sur le live. C'est très bon. Désolé pour euh, les messages qu'on a peut-être zappés, des fois on avait quelques sourires ou quoi, mais voilà, il y, y aura tout le temps maintenant dans les émissions, les 15 dernières minutes, pour qu'on puisse justement interagir, échanger ensemble et répondre à vos différentes questions. Moi, c'est toujours un kiff d'être avec vous et j'ai hâte d'être à mardi prochain. Exactement, hâte d'être à mardi prochain pour de nouvelles aventures. Minoretia, merci encore, Idecoun. À mardi. Merci. Ciao tout le monde.